La zone est excellente, excellent. excellent. Ok, et là okay. Okay. aussi d'ailleurs. Ok. Oh on mettait la scène là. Ouais là on met la scène, hein, on s'en fout. Pourquoi ouais, ouais. oh, y'a que 3 contrats et pas 4. C'est normal, normal. c'est normal, En fait ouais, on a ouais, tous 3 ouais. contrats chacun. Donc et là on prend, prend, prend celui-là en fait. Qui c'est qui le prend On prend qui où Le... Attends, euh... attends, qu'est-ce que ça va faire de le ramasser ce contrat déjà Y'a oh, ah, qu'une personne qui le prend. J'y vais. En gros tu dépenses oh. ton essai si tu le prends. C'est ton. Tu.. EG J'y vais après on va où le reste là On va à Rouan. Mmh. Ah éviter le gaz, rejoignez la zone de Ouais je suis chaud hein, Rwan oh, oh, ouais, on aime euh, bien. De euh, ouais, toute façon on peut pas ah, faire de. on peut pas faire de quête. On n'a pas de, de forceur de coffre quand on fait ça. Ah il a enlevé ah, ah non mais non pas mais, pas. mais tu le début. Il y a pas. Dès qu'on travaille. Ah, oui, Attends, on saute attend ensemble là ou pas vrai, on va, oh, Non, On va non, non. Rouen, on, on va Ruin, le... EG il va prendre le ticket. Attends, EG tu chopes ça et tu nous rejoins du coup Attends, EG si dans la sauce peut-être ah EG fais pas l'enculé hein <rire> Oh putain la monde Oh merde il est sur le toit Oh j'ai merdé gros bon. T'as 90 minutes pour le Ah c'est 10 minutes, minutes Non Et 90 dans la zone 90 ok je panique ah, EG, prends le 90 c'est ça sais, mais il est sur le toit je peux pas EG en... mais dépêche toi gros ah ah, bon. Oh Et genre, temps. là tout le monde a ça. A nom, <rire> Mais il s'est pas t'es, t'inquiète, il s'a pas t'es. C'est la première boule. Oh, C'est la sauce. Il, il voit le nom on de le qui temps. de G ou de nous EG. Celui qui a activé le contrat. Celui qui active le contrat, oui. Les mecs, il juste imagine... Quand je vais ramasser... Chouachin fait fais la nuque. Ça va venir sur le live. Ça va faire en plus sur le live. Les gars contact contact Y'a un mec Ça ça J'en sais rien. Je. Y'a son micro de merde qui a activé. Ok. Oh l'enculé avec ton micro Je l'ai, je l'ai, je l'ai aussi là, je l'ai aussi. Vous êtes au bâtiment à droite le gros là. La Adam Ah ouais, il Non il a pas le pas où. Bien joué EG. La boule est pas top en fait, j'espère qu'elle est dans la zone 2 C'est pas grave, c'est pas grave C'est c'est pas pas grave, grave, Vas-y je reviens, c'est pas grave En tant qu'on perd 15 goulags au start c'est pas très grave Easy Cyril, tu peux fermer la porte monsieur Cyril Votre coéquipier est entré au goulag En cas de victoire, on procédera à son redéploiement Ok, en gros faut faire le plus rapidement possible forteresses mort. Donc faut avoir l'hélico de près Dès que... Dès qu'il y a les fortress Je m'en occupe D'accord je prends l'hélico. Le Et BE, là, vois, est chaud, il personne est ne touche. Dans le dans BE. Personne ne touche le BE. Non, non, ouais, personne ne le touche. Alors, Attends, vu le... où il a spawn, je pense qu'on va devoir prendre zone 2 hein, à tous les coups. Ça, ça J'espère hein. que la prochaine <rire> est bonne. Ouais, Après, la peux... Après euh, ouais. si, on tue, si on tue toute la map, il aura pas de problème. On va laisser du son EG. C'est une bonne strat. Si on tue tout le monde. Après, si on tue tout le monde, on peut pas faire la nuque. <rire> on on laisse un pèlerin en vie. Ouf. Les gars, ça nous saute dessus Un ennemi là Bah euh... ouais, recule, hein. recule, on va attendre bien. Je, je, je leur mets une frappe, ils je leur ai mis... Ils sont trois, ils sont trois. Bah vas-y, ils le font t'attends. C'est possible ça. C'est pas... Ah, joué. Putain, elle était lourde, ce la wesh C'est ouf, putain. Du coup, on a fait, on fait quoi là Je suis là, là il hein. On va aller à la... Attends dans les airs, on va faire une forteresse. Ok. Enfin, ah, bah j'avoue, beaucoup pas fighter, il y a la forteresse dans 20 secondes chaud. Ah, là, il y a une linge peut-être, hein Là, il euh, y a les drapeaux là. C'est pas grave. go faut, t'inquiète, t'inquiète, j'attends. Mais c'est des bots, c'est la forteresse, Il court à droite, point de kill. C'est un bot, ça compte. Regarde. non, non, non, il y avait des vrais jours il y avait des vrais joueurs, ouais, ils sont pas chuté Oui, mais les sont des bots, non, mais c'est pas des bots, c'est pas des bots, c'est pas des bots qui ont explosé. Les gars, j'ai la voiture, j'ai la voiture. Enfin, lui, forteresse à côté, forteresse à côté. J'ai que... Ouais, direct, go, go, go, go, go. Il y a des mecs, il y a des mecs, il y a des mecs, il y a des mecs, la forteresse. Oui Viens. Oh putain, le monde qu'il y a. Y'a un mec qui est rentré dans la torture. Non, je suis mort avec une frappe. Les gars, je vous mets un, un le drone. Je mets une frappe, je mets une frappe. Un EG un un un t'as des ping deux, Non, je peux pas. Je suis blanc, je suis blanc. Y'a tous les bots. Oh putain de.. Y'a que des bots dans le bâtiment là. Tu peux rentrer Ouais. Je C'est bon Tiens, je veux ah, la la prendre la, la, la classe clé ou pas oh, oh non, Pffs. non, non, non je de, de merde non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, prenez la clé. non, non, non, la clé Pas qu'elle non, pop Merci J'oublierai pas non, non, non, non, non, non, non, il est très très bien. Il est où il est où On a... Oh ouais, nickel. Il faut okay. y aller vite. De... Vas-y, go, on y va, on y est. De... On est mais attends, mais il est où l'avion, le... tout ça est... Bah, il y avait les... Ah, frappes Il y avait, ah, tôt, okay. frappes, là. Non. Frappes, y avait pas ton nom dessus. Oh. Ok, le... Ouais, on a la voiture là-haut. Non, ah les là -haut, frappes, ah frappes ont oh, pété oh, Il y avait 15, tu ah, vois. La terre, Non, c'est bon, c'est bon. Ok, nice. Vas-y, on court, les gars. Il y a un mec avec lui. Il y a un mec avec lui. En vrai, si on peut les tuer Viens, viens, viens, viens, Ça où là. C'est une autre PDD des tout. Prends un drone. Oh le mauvais play qu'il a fait. Ouais, Quel clochard cool. Allez viens, on se casse. Euh, ouais, faut aller... T'es euh... sûr qu'on a le temps d'aller au noir euh... Je sais pas. En vrai... Non, ouais, Si, si, si, on a, a oh. peut-être peut 4-5 minutes pour le faire. Mais on a pas d'hélico, c'est chaud. Hein. Oui. Franchement il nous le faut, la... si on le fait pas... Euh... Un on a une hammer là après. On va aller plus vite aussi Les gars il reste 98 personnes Ah tant mieux Si oh, il y peut y avoir 20 mecs ça serait cool En plus le lobby c'est pas long y a, Il y a de le de drone rien. qui est prenable Drone qui est prenable sur le bordel Pour s'y de la thune J'y vais j'y vais j'y vais derrière Vas-y Nyan Tu veux nous chercher Nyan nyan nyan oh. nyan Nyan nyan nyan J'ai pas pris Il y a encore le drone Ouais j'ai pris j'ai pris j'ai pris <rire> Beau saut <son, Okay>. ça <rire> C'est ouf du coup là on va. On va prendre la bah... radio et le camion à droite je crois déjà. Là vous voulez aller site noir c'est ça et il Ouais, il est tellement loin là. Mais le truc qu'on aura le de revenir, revenir là Bah bon, sinon j'ai une idée, j'ai une idée. On va à Cave et on prend l'hélico. C'est un spawn ça, c'est pas un mec qui l'a posé. Ouais, ok. Ok, ok. C'est du coup. C'est où Salti C'est sur mon j'ai ramené à 600 ah, ah, mètres. Je, je vois pas ton je ah c'est bon. Attends j'en Et on doit pas ramasser ce truc non. non. Plus non, tard. On peut juste pas que ce soit hors zone quoi, sinon on est la merde. Excusez-moi. Ouais, faut bien regarder la map. Si on voit que le BE là est hors zone, zone 2, euh. On peut prendre direct. En direct ouais. Ouais. Voilà un gars peut aller chercher en vrai. Ah en délipo, on tout le con, peut chercher le chercher tout seul je pense hein. Je viens de chercher euh. On est Ah, drone. Oh, oh merde, c'est vraiment qu'on Franchement, on a le temps, on a le temps, gros. S'ils sont pas bons, on a le temps. Bon, on a le ah, temps. On est là, après, <rire> on s'ils si ont fait la forteresse s'ils ont la clé, bon. Let's go, let's go. J'ai un drone, hey, je le mets dès qu'on arrive dans le Vas-y. Yes. Vas-y, les, les gars. Allez, allez, allez, allez. On se parle bien, on se colle Ouais, Ah, ouais, bien sûr. Eh ah, EG va te faire enculer Christian, Enculé toi je te baise Il a dit parle bien euh, Panky. <rire> respecte un peu. Ah, c'est ça que t'entendais en plus. Ah ça me tient. <rire> La nuque Allez, faut, faut pas, 5 je, sur 5 J'ai vu une artiste Floodé ah, du, lo pas, du pas, logo du hein. là Nuk nuc nucnik, j'envoie le drone, okay, j'envoie le drone, j'envoie le drone, on se colle. Les gars on monte par l'étage, on monte par le toit, on monte par le, le oui, tour ensemble les gars go, go, go, go, go. Oui, oui, bien sûr. On, bien on sûr. les swat, ah, et ils l'ont fait. C'est pareil, c'est pas grave, on fait quoi. Ouais, go les fumés vite pour le drone. T'en swat, t'en swat. C'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici, c'est pas ici. c'est pas grave, Je l'ai eu Faut que je charge, c'est ça le mort Moins 2 Encore, encore, là, on endroit chaud pas mort. Bon. Let's go, baby! Let's go! Vas-y, ils ont le droit à ou pas? C'est nous, <rire> on est bouché! Alors, lui, ouais. il a 3 drones, donc déjà. C'est pas mal. Je vois pas la météo. Ah mais c'est qu'on a ça. pas les putains de sac à dos, du coup, ça casse les couilles. C'est chiant quand vous c'est pas les Ouais, j'ai la météo. Nice! Okay. C'est pas grave, c'est pas grave. Boîte de plaques par terre, je... Je... je lâche des trucs parce que. Là... Et, par contre, et par contre, quand je suis avec vous, les gars, j'ai rushé comme une bestiole. Hein. Non, non, ouais, que... euh... Ah vous avez lâché le col, je suis derrière. Oh, D'accord. <rire> euh, les gars, il est bord de zone le bordel. Faudrait pas y aller. Attendez, venez on remonte. Ah ouais, attends, pour... temps, il est pas dans la zone hein. Il est pas dans la zone. Il est pas dans la zone. faut se dépêcher, faut se dépêcher. Putain, oui. <rire> vite. Je prends Vas-y. Oula. On fait quoi là du coup Là, on le prendra oh. ensemble normalement. Oh je... non, non l'hélico il troll. On peut pas C'est oui. okay, pas ouais. on a Ok, Vite les gars, vite. Si je suis dedans. Je, je, je, je suis dans dépêchez-vous. Dépêchez J'ai peur. Arrête non. de me niquer, toi. Prenez deux caisses, prenez deux caisses en vrai. Après, pas de kill. Bon, en en fait, celui, en celui en qui en reste tout, dans le bâtiment, je... t'es né con ou quoi On va rester en zone de Ça, ça pas Dépêche-toi, gros. Il retourne là où il a été. Il mais, mais gros, la il t'a dit que c'était bugué, pourquoi tu vas Ok, ok, ok. Des fois j'ai la même vision. Il faut que tu me prennes. Ou euh. Allez, go J'ai un quad, j'ai un quad, j'ai un quad. Prends le quad, prends le quad. Comme il est loin C'est loin les gars, on il y a minutes là Ouais, tu ou... Oui, oui, oui. Mais en fait, le truc, les gars, c'est que les boules disparaissent hors zone. Mais ça retourne à son point d'origine. Donc s'il a pas été pris. À mon ouais, avis, ça, ça dans le, tout le temps. Faut pas qu'on soit dans cette optique là. Faut qu'on soit on va, va, va, va. essayer. D'ailleurs, les boules, on n'a pas précisé, mais quand ils sont dans l'inventaire, vous allez prendre des dégâts. Enfin, avec une certaine boule, mais voilà les dégâts. Ouais, j'ai vu non, une, non, qui, une qui brûle une, okay. une qui brûle le radar, une oui. qui. Euh... Ouais, c'est ça. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est. On peut les. ouais je comme quoi tu fais une dingue C'est pas son ça. En gros, on peut les poser. On peut les poser par terre et faut les reprendre toutes les 5 minutes, Ça les laisser par terre. Down Oh oui, les véhicules, les gars, les véhicules! Ah non! Attention. Dans cette équipe! Frérot, oh, j'ai 60 FPS, ça bug! J'ai pas pu prendre la boule! Je Menace supprimée. suis mort! Ils arrivent là? Ouais! Faut le team de tryhard Kimbo qui m'attend sous la route pour une raison ou une autre! Ah, <rire> je l'ai eu avec la frappe! Les gars, vous voulez y aller. aller là? On prend pas les coups des kills pour les prendre la boule là! Euh, ouais, mais c'était des knuckers! C'était Moonlight, frérot! Moonlight Ah bah oui. oui. Gare, gare, gare. Donc ah euh, ouais, je suis content. Je connais pas mais. Oh, en euh, gros, les gars, j'ai un bug, j'ai 60 fps. window revient. Essaye de faire Alt Enter et tu refais Alt Enter. Tu mettre en fenêtre et après tu. Ouais, ouais, ouais. Et. Oh non les gars, non, non, je suis désolé. Vous êtes sûr qu'on n'est pas annoncé sur la map Non, non, non, on pas non, non, on pas annoncé. Non, non, on c'est impossible gros Putain en vrai c'est ce putain d'hélico délico qu'a troll. Putain Ah mais c'est quoi ça oh. Vous êtes mon roule hein sur le, mort sur, mort le, mort. Sur, le, sur le pont Sur le pont on le la... à la, la grotte je, de je, je... la grotte où on était en fin de game Vous okay, les mecs okay. à spawn un par un là C'est ça là Quel enfer C'est quoi ce quest fou de se passer là bah... Y'avait une full team qui attendait sur le pont En viseur fixe Bah c'est ce qu'ils m'ont fait aussi ah, pendant que je je te, je te j jure j sur ma life mec, j'ai pas compris C'est pas grave les gars On ouais. win le Gougou, c'est le plus important le Par contre je vais prendre la boule là hein. Donc je suis Attends. dans la sauce Mais alors, comment, Parce que la zone Vas ferme Vas-y, il va pas, ouais, pas ouais. Face à gauche Putain, plus c'est une carte pistolet Ça c'est oh le pistolet oh du script oh mec biche. Je peux rien. Je suis avec toi sur le top Je peux le lien là. on a gagné que On a gagné. Je peux rien, ouais. Ouais. Je peux Je vais arriver très bientôt. J'essaie de la boule le plus près possible de la zone, les gars. Parce que... Ils vont me tuer forcément. Donc j'essaie de l'amener en milieu de zone. Voilà, il y a une seule équipe qui me rage le plus. Ah, est-ce qu'on sait peut... est où t'es en zone Ah, mais ils connaissent, ils connaissent, ils vont mettre le B en hors zone. Mais on est d'accord, c'est les mêmes qui nous ont tués. Donc ah ouais, eux, ils le Ils tu... connaissent, les... ils connaissent, c'est des mecs de la nuque. Enfin, c'est les oh, mecs de la bah, nuque. Bon, bon, bon, bon, allez prendre le PU. Le PU, vous êtes avez... pas C'est ah, quoi le PU pas vu. My bad, Vous êtes pas indiqué. Faut que j'aille, faut ouais, que j'aille, faut que j'aille, désolé. J'ai pas vu. Au pas oh colis, je vais au colis. Vas-y, je vais au colis là-bas. On c'est le s'ils c'est qu'ils vont me mettre en zone. C'est pas grave, je crois qu on, tant qu'on sait pas Essayons C'est ceux qui qui fait des dégâts par contre Ah oh, merde mais c'est vrai, ça va être chiant ça hein. Ah oh, ça va le faire Ils sont hors zone là du coup ces enculés Bah là ils ont la couronne sur eux tu vois Donc on les voit, ils ouais. ont pris ma boule Et le truc c'est que tout le monde les voit donc tout le monde va sur eux Ouais Normalement ils sont Mais du coup c'est intéressant, intéressant limite d'y aller plus tard et de les buter non Bah en fait si les mecs meurent et qu'ils sont dans le, dans, Enfin que le. Et si le BE est dans la zone c'est mort. On a vous, avez, vous avez perdu le goulage Vous avez pas fait ah, non, non non, moi j'ai pris la boule et je suis mort. Ah oui c'est vrai, c'est vrai. Euh le T J'ai les... pris un drone, j'ai pris un drone. Oh, ouais, zone aussi. <rire> bon. Là ils l'ont lâché le BE, on est d'accord. On faut faire gaffe. Bah il la spawn dans le gaz. Et, tu vois je te dis il connaissait. Bon bah là c'est mort les gars. Pourquoi Comment ça bah là, oh là le bien. BE a respawn dans le gaz parce qu'il connaissait l'astuce. La, Genre en gros tu mets, ouais. mets l'élément dans le gaz et du coup ça fait euh, respawn l'élément Mais c'est des ah, enfants de pute gros Oui. Mais c'est des enfants de pute de ouf ah. Moi si je vois quelqu'un faire comme ça, je, je les joue et basta, je vais pas prendre le, le, bah la... Bah ouais, la... tu vas pas leur pourrir l'élément Ah oh ouais Merde ah, Moi Farley. la dernière fois ce qui m'a fait ça c'est Loan <rire> Non ah, mais C'était ah. leur cinquième top 1 pour la nuque donc en vrai bon bah. Ah bon ils jouaient une nuque aussi Bon et bon, j'étais pas content quand j'ai vu le BE aller dans le gaz, gros. Ouais, euh, normal. Écoutez, euh, euh... Donc, soit on quitte ou on fait top 1. Maintenant, on fait ce qu'on veut. Pour le, bah, honnêtement, euh, moi, je euh, suis un peu pressé. Donc, si jamais on. Vas-y, vas-y, vas-y. Juste, euh, vas-y, on, on va quitter. Juste, j'ai envie qu'on aille buter les. Euh, les ah, vas-y, vas-y, j'aimerais bien aussi. Vas-y, j'arrive. Bien vu ça. C'est ceux qui m'ont tiré dessus qui est en terre là là On a pas eu de bol quand même Le site noir a été fait 10 secondes avant qu'on arrive, même pas 5 Ah mais c'est Délico pas... a trollé un petit peu Si l'hélico trollait pas on, avait... on était bien hein Ouais Attends c'est tellement des fouines ce de se mettre là là Je les ai pas vus les Turcs hein frérot avez un masque, il y a moyen de récupérer le BE Un masque en or mais bon Tu penses que ça marche de prendre dans le gaz Ouais ouais, mais en fait il retourne ah dans son ouais. point tu vois Là il est dans le bat que je l'ai pris euh, bon. Vas-y vas récupère celui-là, poulet Je me okay. le tente mais ça sert à rien, ça sert à rien, ça on pas le BE ça, ça sert à rien C'est eux, c'est eux, c'est eux Ils lois grand-mère Ils va les défoncer Fume les poulets. ils sont où Il y deux sur Oula, un snipe wow. de super loin derrière. C'est derrière. Ah pas non, pas je crois que c'est le mec devant. moi. Ok. un autre Ouais, c'est Il me il me pâche, il me un plus. As pas de bol. Ah, c'est deux. Hein. T'as pris une frappe, surtout. Non, non, c'est le mec qui m'a tué. Bah, je crois. Ouais, t'as pris une frappe aussi. Ils ont claqué leur drone amélioré Ils et juste pour le baiser. Sérieux? Échec de l'objectif. On s'attendait à mieux de votre part. Terminé. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Drone ennemi au-dessus. Ça monte? Fume les. Bien joué. finis-le. Ah j'ai tenté un move à gauche, un move à droite, <rire> mais il m'a intercepté. Ah, dommage. Je peux prendre la voiture et traverser oh, l'eau direct. Ah, C'est ouais. maintenant. Ah. Allez les mecs, it's now. Qui a sauté ma oh. Bah, là. Chaud, bah bon point. Point. Ouais, moi du coup. chauffe Ouais, excusez-moi les gars, excusez-moi, j'ai euh, pété pas pas les plombs. Mais j'arrive, j'arrive, j'arrive, vous en faites pas. <rire> Moi je peux faire le tour du monde avec mon parachute. Comment ça mes cheveux ça creuse C'est <rire> vrai est encore Non mais c'est bon frérot. Remets tant de temps, Calvas frérot. Fous une casquette comme câble. Moi c'est réglé. <rire> Et hop, ça tire sur tout le monde. Tous les copains streamers ils prennent une petite balle là. Ta -ta -ta -ta. Goku, lui, il est, lui il est safe hein. Je oh, sais pas, j'ai me dirige par Il est safe. C'est là qui a la Il y a un gars là-dedans. Il y a une petite. Je le prends, je le prends. Vas-y j'espère que la boule, sera pas de l'autre côté, de l'eau. Faut juste avoir un peu de maintenant là. Je la vois pas la boulette. T'inquiète ça. Tu vois à gauche là C'est en train de charger le, le premier ah oui. élément. Là, là il faut juste de la chatte maintenant. Ouais. Et, et faut ah, que tu bah, ça. 50 hein. Contact Ah putain non Ouais. Si on a une forteresse, faut qu'on fasse une forteresse en milieu de zone pour ramener la boule au moins à la forteresse. Faut qu'on la fasse super. Hey bitch, hello. Ça me tire dessus, ça me J'ai Non, non, non, non. Chaud. Comme ça, je l'ai pas eu. Contact un objet. Ta mère, ta mère. Il a une balle, bien joué. Nice les gars. J'ai un venir sur vous. J'essaye de lui faire la com moi. Ok, en donc là, minutes, ça, ça. ça, ça c'est une boule de merde, on est d'accord C'est une boule de merde. Donc, on va essayer de faire une forteresse le plus au milieu possible de la zone. Avec un hélico. Et euh, on amènera la première boule là-bas, du coup. On n'a pas le choix. Ok, on protéger bon. un peu. Ok. En gros, là, c'est. On... À moins que la zone 2 reste aussi là-bas, mais c'est un. C'est un, un miracle. Ans, ça là. Sera un miracle. Ouais. Ce, serait... Ce serait Rothschild. Mais non, on peut euh... nous en rejoindre. Parfait. oui. Je sais pas tout quoi, t'es fait ici Bah, je sais pas, je crois que j'ai fait l'arrache. Ouais, voilà. Yo, on, on fait quoi là 8 heures de ah, gaming, non, là, non. ça. Non. Il faut se doucher après, là. Ah, là, frérot, ça sent le sauvage. 10h30 de live, je suis Mais moi, je fais plus ça de continuer l'après-midi et tout. Ah, t'es trop vieux. Mais non, normalement, c'était après. Vas-y, on décolle Ouais. Moi, premier ah. degré, hein, quand, on joue, quand on joue autant, ah aussi longtemps et qu'on se fait pas comme ça, j'ai trop mal au dos. Hein. Mais parce que t'as une chaise de merde. T'as une chaise de J'ai une chaise ergonomique à 800 balles. Oh. C'est quoi Quelle Après, marque bah, c'est une steel case. Mais ça franchement, va. Je, bah, franchement, ça non, va. Mais, Moi, genre, je fait mal. Non, non, mais genre, oui, je genre suis je suis dit, suis. oui, quand je dis, ça va, c'est de la merde. Genre, on une, tique, une, une bonne chaise ergo, genre t'as un pour 1500. Ouais, je pense qu'il faut péter la logitech, mais bon. Mais, non, alors... Mec, je suis Sponso Logitech et tout. Non, non, c'est pas ça. T'as raté, putain. Ils sont plus gentils. Vas-y, affiche porte, affiche porte. à droite. Affiche porte, on a. Faut boucher. Le seul. Faut juste pas les hélico. Vas-y. Mec, du coup, Sponso Logitech, poulet. Honnêtement, la première est bien. La 6 est bien et tout. Là, j'ai reçu la nouvelle. Elle est carrément cool. Mais moi, en chaise, c'est. Je suis sur... Je suis même pas Sponso pour dire... Ergo santé, gros. Ils viennent te l'installer chez toi et tout. Ils règlent tout. C'est incroyable Ouais, 1500 Ouais 1500 Ça du, du, du monde Ça a parlé, ça a parlé, ça a parlé. ouais ouais C'est un prix tu vois mais, mais pour pas avoir mal au dos Ils arrivent, j'ai sont j'ai Ils arrivent, ils sont derrière, ils sont derrière Skin nuque en plus Non Ouais Prenez vos armes On a le drone de la forteresse donc c'est une. C'est une, c'est une. On peut se casser si ils gagne pas de mouvement. On roule. Moi je suis chaud pour qu'on se casse. On peut se barrer ouais. C'est en dessous de moi là. En contact, contact. En moins déjà. Je suis une frappe, je suis une frappe les gars, je suis une frappe. T'es net toi You skin skinnuck, you suck bitch Let's go Allez, ça ok, c'est fait. Ils, ils ont frappé notre ennemi. NON. Non non non. non, non, non, non, non. Je vais chercher le, juge, le. Ouais ça va, ça va. Je, je, en je, plus je, le site juge. noir il est.. Eh, franchement moi je pense qu'on va avoir de la chatte. Ouais, le site noir il est là-bas. Généralement on a de la chatte. C'est qui le cochon Les gars c'est qui le cochon qui ramasse à chaque fois tous les sacs Pour moi C'est pas moi. Moi je crois que c'est pas moi Pour ce coup là Pour ce coup là. J'ai pas eu le temps de prendre mes armes. j'avoue des fois j'ai plus peut-être. Vas-y Niana. Viens, prends ton temps déjà, tu nous fais gagner un temps gros à chaque fois. J'avoue. T'as pété l'hélicoptère Mais ouais, mais j'ai foutu une frappe pour sauver l'équipe. Ah, c'était ta frappe ah. Mais ouais, Le quelqu'un en haut Vas-y, OG, viens, viens. Mais je oh, pensais bah, que mon coéquipier bah, est remontré dans l'hélico, tu vois, pour le sauver. Oh là. <rire> ah ouais. ça fait quoi si tu. Ouais, ça... Si t'étais dans l'hélico et que tu déconnais pas Oh merde, mais je suis un pas. fils de pute, j'ai oublié une arme Putain, regardez comme il fait peur. Regardez comme il se.. Oh là putain. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. De toute façon, on va au site noir, c'est à côté de la bouche donc c'est sûr, je crois. C'est le Plung. Ouais, ouais. ouais. Je garde un autre hélico à Almazra après de la base. Si la zone est restée dans ce côté-là et comme on a le site noir, c'est trop bien. Il y a un monde hein. On a pas le monde, on a pas de syndrome J'ai pas la clé moi. Qui a la clé J'ai pas la clé. Je l'ai pas. Arrangez-les. Oh, les... oh ah, non ah, ah, oh, ah la putain, la putain. Ah, ah la putain Bah mais pas de pas troll pendant la nuit quand même La base <rire> Bien joué, bien joué. Elle était belle. Par contre, il y a un rameur à côté du site noir. C'est pas normal ça, hein Vous avez vu là Si vous zoomez sur ouais, ouais, le site noir, il y a une rameur voilà. garée là. C'est pas normal ça. Il y genre Il y a forcément des sens, gens, On là. passe pas le top, on passe pas le top. Hein. C'était curieux, Pumkill kill, pour, euh, pour ton doux ou quoi j'ai reçu la, la dernière Logitech et j'ai la Maergo santé, je te montrerai les deux Mais tu préfères laquelle Ah de... si c'est si, une oh, boîte, elle, elle est normale, elle, elle, elle est garée, normale, elle est garée. Ça, est Euh, ma euh, ergo Ok Incroyable Au-dessus de ce côté-là, ou vous, ce côté-là en ouais, c'est pareil, normalement Je m'occupe du bas, comme d'hab Non, non, le bas, c'est le premier, je c'est là, il y a 15 000 bots Ah mais le masque doit soit de là-bas J'arrive, les gars, y'a des polonais, des polonais ou je sais pas. J'ai mis un drone ou pas? J'ai foutu une frappe sur ma gueule. Ah, le maçon il fait un scooter. Heureusement, bon, j'ai mis l'hélico un peu plus loin du coup. Ça pas pris la frappe. On a été ce voici, j'ai regardé. Il se passe quoi là Il m'arrive un truc Y'a ah, un mec, y'a mec Non Il m'a laser, putain de masto de merde. Il est vrai qu'il est masto C'est maintenant, les gars. Fini ah, t'as rien. Mettez votre café tout vous avez, hein les... les gars, je... en fait, je viens, de me... je viens de me réanimer. Il a attendu que je me réanime pour me remettre au sol, le bot. Et a un des bots qui m'a accroché une termite frérot. C'est pas normal ça Ouais je te jure et il y, y a un des bots qui m'a jeté une thermite frérot Je suis full safe hein Du calme ça va aller On a pas le BE par contre Loire, euh... là, On a plus de Ok nice C'est bon chaud ok Merci et Les ça, gars balance, balancez les plaques par terre je, euh, ouais Oh putain Le BE faut le prendre les gars Faut le prendre maintenant Non une minute On mais attends, t'arrives que l'hélico ou pas Mais 3 en véhicule, 3 en hélico avec le BE et ils vont au port, à la forteresse. Je, je comprends pas. pas ce que tu dis. C'est sûr Je sais pas. En bah vrai, ouais, ça, ça pue avec le BE, enfin, je sais pas. Pas, pas, pas. Les gars, on, on fait, fait la. Bah, faut se dépêcher en tout cas. Go BE, tu prends l'hélico on mais B.E. deux des où il est où Il, il où est où cet de merde Faut que je monte prendre mon truc attends, Ah plus, ça... moi aussi il me faudrait mais vas-y c'est pas grave Attends, c'est mon Faut se dépêcher, faut se dépêcher En bah, fait faut prendre une décision là et moi je sais pas laquelle prendre le Qui prend c'est Nianfo Ok Bah okay. ah, En vrai, attends... les gars c'est pas le Nianfo de le prendre alors non à nous Ah Le ah, ouais. Nianfo prend le Hummer et nous on prend l'hélico chaud et pilote Faut qu'on s'arrête à un shop aussi après c'est cool Okay, il, il est tout ou. en haut, il est tout en haut, le... faut prendre la non, il, il est là, Vas-y, vas-y vas Ok, ok, ok Et en gros ce truc là, ça va nous faire quoi d'une fois déjà Vas-y, swipez les voitures Swipez les voitures Ça marque euh... Oui, tout le monde Vas-y, go, venez avec moi Je m'occupe des autres, autres en... avec le hammer Ouais, bah, il est, je je pas pas. Que... Ok, okay c'est bon, je dois le voir, voilà. t'as raison Ok, c'est bon, c'est bon tu le prends je la... Ouais, je fais de la phase dans mon inventaire, j'ai tout. En là, je vais où, euh, poulet Là, tu vas, on va bah. prendre un batte, là. Va en zone, va en zone, va en zone. Si vous pouvez aller jusqu'à la forteresse à haut à port, allez-y hein. Bah, si bah, l... De l... Là, où, Montez là où on est super en hauteur, ouais. prends de là, la terre, prends la hauteur. Ah oui, j'avoue, prends que vous de hauteur, ah, oui, prends la hauteur, prends la hauteur. Si on arrive à l'héthore, franchement, on a fait le plus dur. Ouais, si vous je jusqu'à la forteresse, vous allez gagner. On n'y arrivera jamais, les gars. Y'a trois teams qui nous prennent en cross. Et du coup, il va canner. Va pas le plus haut possible comme ça on saute Je suis au max non, la allez, ça, allez à droite si jamais ça pète vous avez un camion A droite si ça pète C'est bon c'est bon c'est bon. on est bien On est mis de C'est bon Oh okay. <cười> j'ai... eu une tête Mets-moi un ping, mets-moi un ping, ça fait des têtes Ah oh. Sautez, sautez messieurs <cười> okay, Sautez sautez saute. oh Bah go Mettez-vous superman, gore, gore. non non bah, c'est bon, bon Non non ouais pas pas Mettez-vous superman c'est bon Mettez-vous c'est bon Nice on va quoi On va à voilà. la. On va à port pour avoir un drone, hein, obligé de toute façon. Vous avez pas, on a pas de drone là hein. Tu peux pas en acheter un J'en un ai un, il, y a, il y en a un maintenant. Il y en a... Non, ah, si, on, on, on est. J'en ai encore quelques-uns. Okay, okay, okay, ouais, il y a un drone. Ah, mais y'a nickel, y'a y a personne, on va être trop bien. Juste, on se pose où Euh. Je... il y'a a, a team 4 mecs, 4 mecs, 4 mecs, 4 mecs, ok. Prenez okay. la gauche, on prenez la gauche ici. Je vais sur le toit. Faut qu'on prenne de la hauteur, les gars. Il y a 5 mecs, il y a 5 mecs. Et là, ils savent pas que vous êtes là, ils vont venir que sur moi, les gars, ils vont que sur moi. je joue un en différent. EG, ça. Tu t'es beaucoup avancé. Ça va être à toi de faire le taf. C'est dans ma tu la ben tues ou pas Non. J'ai à ta gauche. Il va toi, vers ton kill, faut le tuer, EG. Lâchez faut faut la boule, hein. Elle va dans la forteresse. Euh, tu peux Ok, ok. Bah, si ça va, être, ouais, faut que j'aille j'y aille. Faut que aille. Oh, ça va être galère. Faut fighter, les gars, le faut, faut fighter. Hein. Le mec en bas, faut le tuer déjà, les gars. J'ai. Nice, nice, Bien nice, nice. joué. Ouais, mec, lâche ton sniper pour cette game, hein. En vrai, la bouche, la poser c'est éclaté le sniper pour ce moment-là. Là, ça va être que du fight close range et tout. Il faut qu'on te chope une RPK. Viens, viens, viens viens avec moi, on va te la choper. Non, non, non. Il est en face, il va en face, il va en face, il va en face, il va en face, il va en face, backer il j'ai pris la frappe à Putain non est là. Smokement, smoke moi. Ils sont deux ou trois. Ah ouais, là partout Mes amis fossent toujours compter euh... sur Putain, je suis dégoûté. Oh la la la la. Putain enfin, à chaque fois elle est poussée. Parce que là, c'est juste une histoire hein. euh, de skill hein. On était en 3v3. C'est pris les frappes. Ah c'est la frappe, c'est la frappe. Moi, là, pris la frappe. Enfin, enfin, bah, mais même Même je vais à droite cochée, à droite. le Tiens, moi je t'ai mort. Ça, ça va, on a le temps. La boule est en milieu de zone. Ça devrait aller. Non. J'ai plein de sous pouvoir. a non, au la... En face, ça arrive sur moi. À droite, à droite. La cave est morte, les gars. Elle a trop chauffé. Les cracks à droite À gauche maintenant Non, t'es seul, t'es seul. Je suis 1 HP. ce go, let's go, c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on fait Vas-y, Il Les gars, un colis à côté, on y va. J'ai un colis amélioré. à côté, on y va, les gars. Dès bah, attends, un amélioré, attends, attends, attends, attends. Ah, ouais, oui, je sais, je sais. Oh. Les gars, faut ah, qu'on qu qu qu joue le colis. Faut qu'on joue le colis et on lui nique sa mère, au mec, elle Vas-y, bah, go, hein. Dès qu'on a le colis, on en va le En vrai, Envoie-le maintenant même. Oui, oui. Comme ça, on est sûr de bien spawn. T'es sûr bah, Attends, 3 secondes dessus. T'as pas le choix là, non Attendez, regardez si y'a personne au Pour c'est free, c'est Attends, attends. Envoie-le, envoie-le, Il y Y'a pas de problème de câble et quoi. C'est surchauffe. Il fait trop chaud dans la pièce. Je vais mettre la clim, Je la mets, je la mets, je la mets. Allez, je viens un je viens un TD mon rat. J'ai eu le temps. au combat. Il y poulet. aura une évasion imminente 100% quand, on prend, quand je prends la troisième boule. Pourquoi On va prendre maintenant. Il y a tout le temps une l évasion. L évasion. tout On prend une évasion quand je prends la troisième boule. Les gars, on les baisse, ils ont enculés. -E nice, poulet Oh le couteau est Bien, j'ai bien ma plaque. Ça nous touche contact, Et ça nous touche contact, j'ai besoin de. On approche. Nos plaques Yes, j'ai l'ai hit, je l'ai hit. J'arrive, j'ai j'arrive, j'arrive. Il est tout. Oh le fils de pute! C'est les 4 Aide-moi, j'ai! Aide-moi, je plais, Aide moi, moi, gros! Encore sur moi! Encore, encore, en sous moi. Ah, là, on a les bâtons, ouais. on a un second essai! Mourez maintenant au pire! Meurs, meurs! Le BE, il est où? Ok, c'est eux qui l'ont toujours! On a un autre colis juste à côté! J'ai les deux boules moi, j'ai les deux boules! Tu peux rien, c'est eux là? C'est bon, t'inquiète, bon, il, il y a évasion, il y a évasion. Ah, tu as, as pas vu, excuse-moi. Il faut vite On prend ça Lequel colis prends pas le snipe, prends pas le prends pas RPK. Ah ouais, vraiment là, on a besoin on a besoin d'un soutien RPK. Parce que là, c'est pas gagner une game, c'est défendre les positions qu'on doit faire. Je veux bien mais j'ai pas de Oh merde. Pas de RPK les gars. Ils sont 4 hein, ils sont 4, Franchement limite, il en faut si tu viens. Ouais. Après c'est chaud mais il y a un mec top ici les gars. On, fait, on prend ça. faut y aller vite. faut y aller vite. S'il meurt en zone, on est baisé yeah. Il vient de poser l'élément. Ils savent, ils savent, ils savent. Ils il connaissent sa trick, Il faut y aller. L'élément. Ouais. Limite, prenez le blindé. Prenez le blindé. J'ai oh, ouais. posé les boules en zone, ok. On peut prendre le blindé. Ça, je peux venir vous aider. Je pense que c'est oui. un bon plan. En gros, don, notre but, c'est récupérer l'élément, c'est ça. Ouais. Voilà. Fais gaffe, il faut si ça reste à terre trop longtemps. Coups, tu crois que ça dépop Bah des fois, ça m'est déjà arrivé, ouais. Le J'ai drop ici. On est bien. Je vais tranquille. Je vais tranquille. Un moins. Nice. Allez, vas-y. Non mais j'ai pas rentré par derrière. Putain. Non ouais. Bro, je t'ai posé pour que tu rentres par derrière et que je rentre par devant. Ouais, mais il y avait pas de porte, frérot. C'est bon, les deux morts, les deux morts, les deux morts. Oh, j'ai fini. Nidrial, Nidrial, les gars. Encore Nidrial. Doucement, doucement. Donne-moi du son, donne du son. Il y a un mec à côté, moi, je l'ai vu au radar. Tu peux continuer. Contacte à moi, contacte à moi. T'es tout seul. Allez pas de fort mon roc C'est bon, c'est bon Trop fort Allez les gars, je, je vais les gars Trop fort, a... bien joué, bien joué jou jou ah, ah, ouais. Oh oh oh oh oh Comple le quoi J'ai une réa, gardez la ligne Roi tout gauche, droite tout gauche Gauche Ouais Il y a shield, de violet, shield violet comme ça C'est pas très rire Il y a le B, il y a le B, il y a le BE hein Il y a le B, il y a il y a une frappe J'ai plus de smoke, j'ai plus de smoke Les gars, j'ai pas de shield de violet Ok Je vais prendre la voiture déjà Vas-y chaud tous tous les... Les... pas santé passe pas sauter pas chaud Tous les shields violets, violets. Prenez de... la voiture cassez vous cassez vous y a ah. plus le véhicule, de de... véhicule Oh la regardez. Okay. Mec tous les shields de violet ont des pop Y'a 50 joueurs mais il là il y a deux zones donc en vrai ça va Gauche Ouais ouais ouais je vois, le but Y'a la zone y'a la zone y'a la zone les gars C'est les bots c'est les bots Non c'est pas les bots c'est pas les bots A gauche à gauche à gauche C'est pas les bots c'est pas les Récupère moi s'il te plaît gros je te l'ai tué, je te l'ai tué, récupère-moi la Père T'as un masque en or T'as un masque en or je suis un masque, masque On oh. s'est à gauche Il y a masque, c'est un un une autre zone, une plus plus plus plus plus plus zone. Plus Allez les gars, allez je Cours là-bas, cours GG les frérot Les deux autres boules là euh... ah, let's go, putain, c'est comme ça Oh les là. c'est dans la merde là donc là ça veut dire, ça qui c'est qu'un masque, qui sais qu un masque, qui qu un masque en or encore J'ai un masque, je, je prends la voiture. Prends quoi. la voiture et, et j'y vais. Ouais, ouais, ah je, je suis là, je suis là, je Faut qu'on aille... J'ai juste pas, ai de pas de plaques, j'ai plus... Les gars, j'ai plus de shield de violet ni rien. Moi, J'ai pas. J'ai des plaques pour toi, il y a une fois. Je reviendrai après, de votre côté. Je reviendrai. Je reviendrai. Ah, vous back. Vas-y, nous faut qu'on trace, hein. Faut se dépêcher, faut se dépêcher, là. Avant qu'ils arrivent tous, les mecs de derrière. Ah bah ouais, c'est moi la, la cible putain Tu sais que j'ai plus de balles Tu euh... quoi comme balles moi, moi il faut des balles de PN J'ai fait des balles d'air Vas-y vas-y mais j'ai vite fait des balles de... Non, ça fais euh, des dépop de là putain de sa mère Quoi tout des pops dans le jeu c'est un truc de fou Tiens tiens ma poulet le gars se propage. Frappe, frappe, frappe, frappe, frappe. Oh, fais chier. Non, mon arme! Il y a une frappe, c'est pas Il y a une voiture, vous voulez venir? T'as récupéré mes balles? Dis-moi que t'as récupéré mes balles. Oh putain. Chaud, chaud, chaud, viens, viens. viens. C'est des putains de vuyous qui ont skin nu quand même. Viens, viens, viens, Go shop, go shop. Trace J'ai tracé. Non, non, non, non. Ah, merde la boule. Essayez d'aller dans la zone. Je vais rien, je vais rien. Où est-ce qu'il y a un shop? Je vois rien. Je sors de la zone, gros. Allez, allez, allez, allez. rampe-toi. À... Avance dans la zone. Comme ça, c'est... Non Non, non, maintenant. Yo, je me suis pris, pris quoi, là un... Yo, un... c'est quoi, ce que t'as pris un... un skin chinois de... Bah Moi aussi, Blaz... Non, Blaz non. moi, mais, moi mais aussi, j'ai pris... que Je peux vais pas dire si il shit ou si c'est l'ame assist, en vrai, franchement. J'ai pas, pas eu de... On peut pas couper l'ame assist, là, pour... Euh, enfin, couper le... <rire> Non, y'a plus ça, je suis trop con. On sais, ah, la, la boule. boule, je pense même pas. Il y a une nouvelle zone de sécurité. On m'a dit la boule vu que avoir de la ça me faisait des dégâts. Peut-être non. non, je crois pas. C'est pas grave, j'avais pas de boulingue. Ah. Tu étais dans le gaz, gros oh frotard, oh il a des pop, il a des pops. Pop. En vrai, t'as full reste gros. Viens, on est sur la game au moins. Vas-y. Viens, viens, Eh, go go go. Ouais, ouais, j'y vais, j'y vais. Putain, c'est dommage. Oh dommage. Y'a un mec dessus. Yep Après fais-toi une classe euh, RPK EG Ouais ouais c'est ce que j'allais dire, vous me donnez votre classe RPK, j'ai Je, eu oh, les trois. Les 3. gars On a le truc de la nuque là Ah oh, mais c'est ouais, normal, c'est normal, normal mais il ouais. pas y'a pas. il a pas. Ouais. On, on, de... on reste en l'air si on avait voilà. les trois éléments Bah on va Dommage que, que ouais. la zone avance pour le, pour le colis ouais. Ah ça me fout le cafard Là on voit le truc, truc de, de la nuque, de nuque de ou, ou, frère. on pas le poser quoi, c'est ça Genre moi je vois le truc de la nuque pour poser ouais, en, en gros si on avait les éléments là on irait poser la bombe là. Okay, genre, là, Et en plus pas, là ouais. avec un masque en or on pourrait limite aller poser la bombe Genre maintenant, genre, avant Attends, que les ait le gaz de Et zone les mecs qui attendent le colis venant les dégâts Là ce qui est dur qu'on vient de prendre c'est que Première game, on perd notre partie parce qu'il y a des cheaters d'un autre continent Deuxième ah, tentative deux, de nuke à deux, 2 sur hein. 5, c'est encore les mêmes. on se prend encore des cheaters, et là je on, crois est, je crois on est 9 heures plus tard, et on a les mêmes mecs <rire> qui cheatent encore, qui continuent. C'est bon. a un mec à terre je crois. Fais un boom dans sa gueule. Me ah enfin, merde j'ai pas pris ma RPK moi. bon moi. Nice. Bah voilà, bah, ouais. pourquoi on ah, pour pour tombe pas sur lui là après des, des éléments là God ça. mode. Je tué au avec vous, fait. les gars. Allez, lui, là. Jouer. Il go. a fait le même move que moi, il n'y a pas l'arme. A mon avis, ça c'est les petits coups là-bas West, ouquins, ça, là -bas. West, c'est. Euh, hein les... -ce quasiment sûr, c'est les cheaters, West, vu ce que je viens de me prendre. T'as des boîtes de snipe, t'en as trouvé ou pas Euh, non. Mais il y a un masque et une salle. Là Ouais, c'est euh, les, les potes à flipper. J'ai un colis. Non, à mort. dégoûté Là y'a des balles peut-être Non. Oh il est où Wouah oh, ai Humide. Ah le vehicle swap. Toujours un plaisir. T'aimes bien J'adore. Ah ça. Le gaz progresse. Ah, On va pense. avoir une nouvelle jeu, base de sécurité. Hein. Ah oh là là, franchement, si on tombait pas sur les mecs, les qu'on les qu'on les bizarres, ouais. on le faisait si tous les jours. Les ils ont pas de notre game, je pense. On que les faisait le... tous les jours. Ouais ouais. C'est bien là. La... Ouais, c'est vrai qu'elle était bien placée là. Hein. Allez les gars, c'est pas grave. Ah, c'est pas grave. Bah, c'est dur. dur. On va de mieux en mieux en tout cas. Pas, pas forcément bien placé mais. Je pense que vous avez Et compris on a le rythme un petit peu, donc c'est bien. Forteresse, si on peut. Ouais, en fait, en fait, plus important, vous avez fait comprendre. Lo... Ah. Warzone low-watch avec les logos comme ça, on est d'accord. Que... Ah les... Avec le skin nug, gros. C'est peut-être un cyber... cyber café, ça, en vrai. Tiens. Oh, du oh derrière moi. Ah, oh, cool, la boîte de mun qui... qui fonctionne pas, du coup, mais j'ai oh plus non, de balles. Oh, avait trop besoin, pas. gros, j'ai plus de balles. C'est fait exprès ou c'est un bug C'est jeu de merde, gros, <rire> je te jure. J'ai pas de balles derrière. Rien. Je rien faire gros, je suis obligé d'aller au corps à corps. Ouais vas-y. Viens, un contact on peut le tuer. EG. Là de derrière ça. Oh non mais frérot. C'est le douyou ça non oh, c est, c est, c est, c est. Ouais c'est c'est Ouais c'est lui, c'est lui. lui. Je pense que euh, c'est lui. Fais gaffe. EG. Ouais ouais. Derrière nous, derrière nous, derrière nous ça arrive. C'est à l'heure, c'est à l'heure, c'est l'heure c'est bien c'est bien Ah là, là, là, là, non, non, c'est pas l'heure ça. Ah ok ok ok ok Oh la parade de merde que j'ai balancé. Les gars Proche, la je suis en zone, on fight, on fight. Vous faites partie des dix derniers. Ma grand mère. J'ai 20 balles donc. Et le je sac, sac est bugué, je suis pas le loot, mais putain, mais ce jeu. Ah non, là... je peux pas looter le, le, le sac Vase des moi Merde je vais. J'ai tout mis à côté gros. G -g. Vous êtes des malades là. Au-dessus, au-dessus Contact à moi, gros, contact à moi. J'ai j'ai Ennemis marqués Mort. 3 v 3 les gars. C'est parti de votre équipe n'est pas dans la zone de sécurité. J'ai un gilet, j'ai un gilet en... C'est impossible les gars qu'on soit 3 ici. 6. Prends-le, tiens, prends-le. Sois rapide, ça va des pop. Prêt 3-2-1. J'ai floudé. Devant moi, 3 And down, and down C'est des putains de douilloux, faut les fumer Envoie une parachute T'envoie une deuxième Ça touche Mets un ping, un ping, un ping Ah la let's go Putain de merde Putain c'est eux qui nous niquent la nuque On va sauver l'honneur, let's go Et ils même pas hein, si juste c'est des tryhards comme ça, ils sera pas très loin C'est où station Là sur mon ping à gauche là, Après du site noir Il y a la rameule en plus Oh je vois rien Pourquoi je vois rien C'est le ping à 1000 mètres là on est chouper en bas euh, Allez en haut, nord-est, nord-est, nord-est nord nord Ah voilà, là, là, là on se comprend Ah Mais vous avez pas changé les couleurs d'éping, suis sûrement Non Ah il faut changer les gars Si vous l'avez en blanc, on voit jamais rien Ah oui, y'a un hélico là vois, Ah oui Du ah, coup cool, là on vous vous atterrit juste... Euh... Moi je l'ai en rose-violet là, bon, je le bon, vois, nickel ouais, non. Ouais, Moi il est en bleu clair... Euh, pas moi bon, c'est du, euh, du blanc, je vois que là. Ah y'a un connard On a identifié les cibles Je vais prendre l'hélico Quoi il veut le prendre du coup les Tu les le sa mère Oh la là, là, Oh le joueur smiley Nique ta mère C'est bon je l'ai baissé sa mère Bien joué. Oh Scuff Scuff-ology oh Ah quelle horreur C'est ton pire ennemi ça non Open kill toi <rire> C'est vrai que tous les joueurs qui ont une scuff ils shit... Euh... Non <rire> Tous les joueurs manette tout court Oh, oh sauf sur les mecs sur 4 oh putain non pas lui lui c'est un traînard Brizzy Brizzy oui. c'est un Qu'est-ce que tu connais tout le monde toi parce que moi je fais la nuit tout le temps du coup je là vois tout le temps les mêmes pistes la poulet j'arrive j'arrive après il y a oh, des joueurs oh, les gars le BO il a trop bien spawn ouais je pense qu'il sera en zone 2, donc là on fait site noir oh, et Forteresse quest ce qu'on fait je prends les je de le sécurise ou bien les ouais, gars ouais, les on est gars, les gars c'est ces maintenant c'est maintenant oui! Ouais, ouais. Je prends je conduis. Vas-y, je prends l'hélico. Vas-y, prends les. Vas c'est qu'on peut plus. J'ai deux armes éclatées au sol. Hein. J'ai pire que ça. Vous avez des fais... façons déjà? Ouais, ouais, j'ai fait, ouais. j'ai fait, j'ai fait. fait. Là, on fait alors, alors, on, on les... là, on a une forteresse en dessous de nous. Hein. Si, si je c'est celle-là. Je loot un faut... petit peu, les refs, hein, parce que là. Euh... Vas-y, vas-y, vas-y. Faut looter, j'ai que Je prends un drone Mec, ah, là, là, moi ce fils d'Up, qu'il a écrit. Putain, mais ferme ta gueule, toi. Bloc nuc, mais niquez vos mères. À dire... Oh, mais c'est un truc de fou. Mec, j'ai écrit que des saloperies, je me suis fait tout bloc. <rire> oh, si, vrai. Ré... We will hunt ouais. you. Non, non, non, mais la gueule c'est trop. Ce non, recherche ce nouveau, nouveau lobby. lobby nique ta mère. Mais mec, tu sais que, que, es que ces mecs-là, ils, se... ils doivent croire qu'ils ont des caps dans le dos et tout. Les mecs, ils sont quatre. On les explose. On les explose. Allez, <rire> <rire> <rire> écoute. Euh... Je prends la voiture, je prends la voiture pour qu'on ait un autre moyen de, de locomotion. J'ai deux drones, j'ai deux drones. Les gars, imaginez, la forteresse, c'est celle-là. Et le site de la côté Moi, un je un me te te te te dis, les gars, c'est... Hein. C'est les meilleurs scénarios. Ce serait les meilleurs scénarios. Ces mecs-là, jamais ils me tueront. Tout est aligné. C'est quoi leur pseudo de connard Torx, c'est ah, ont... En fait, c'est ça. Pour, pour savoir qui c'est un fils de pute, il a un smiley dans son pseudo. Toutes les le... personnes avec un smiley dans leur pseudo sont des fils de pute. C'est comme ça, son jeu. C'est pire que les C'est réel, hein. Et oui, je sais que c'est réel. Tout le monde le sait. Mais c'est au aucun... cas où tous les gens qui regardent aient un doute. Vas-y, faut prendre les Oh! les euh, c'est On aura une belle zone avec le, le radar. Désolé, excusez-moi, excusez-moi. On, ah, on prend celui d'Hydro. plus, on suit oh. ou suit plus il près il va jouer, il va jouer, il va jouer. Hydro, il est joué. Il y a déjà un hélico qui a été jeté. Là, juste à côté, à Juan. Ah ou en bas en fait. Juste à côté. Ok bébé. Il y a des gens dessus. Il y a des gens dessus. Je mets un drone. Je mets un drone. Je mets un drone. Ok, il y en a de euh, Là, ah, côté, un dessus. Les je... autres arrivent. Un qui est déjà hein, devant. On, on va frapper, ça rentrer dedans. Hein. Oh, je vais oh, sauver l'hélico. Mochet, t'as tout le temps. Non, mais c'est Vous êtes que deux, hein, vous êtes que deux. Euh... Vous avez encore un peu le temps, je crois J'ai besoin d'aide. C'est quoi ça j'ai une frappe, j'ai une C'est rentré, c'est rentré, c'est rentré. rentré mais pas de son, les là. gars, pourquoi on est que deux Ils sont où les autres J'ai posé l'hélico, hein. Les gars, il est dans l'angle là. Il est toujours là, dans l'angle. Ou le bot l'a tué, je sais pas. Non, un T. Là devant toi, EG. Non, il est pas là On est dans non, le non, on en fait, là, là devant toi, devant toi, devant toi Mais gros, j'ai cru. Bon, ça... c'est C'est à dire qu'il était pas parti, gros hein. Non, moi j'ai un feu, il en a eu un, j'ai cru que c'était lui. Non, il a tué un bot, Nian. c'était un bot, c'était un bot. Encore. Tu peux continuer le combat Bon, bah c'est passé, je sais pas pas pas. Ça va, du coup. Ah, ils sont rien, ils sont rien dehors, chaud. Ils sont rien, ils sont deux, du coup, je pense. Ouais, on prend nos armes, on les explose Tu viens avec moi Laisse moi une seconde. <rire> Let's go, nice. Prenez, prenez la clé rocket des pops hein. Euh... Bon c'est pas grave, on me perd deux boules là, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh merde, c'est dans en train de des tuis Non, il, il a Agda, il a Agda. Agda. Il a Agda. Oh shit. On peut, on, on, peut va, vite, hein. on peut y aller vite, on peut y aller vite, oh, je suis chaud, là. Viens, on peut y aller vite. De on y va sans chaud, il va se parachuter. Go go go go. Pourquoi j'ai eu sans, sans moi Chou il est là, il est là. Il oh, okay. Okay, okay, bah, il bat, hein. Je suis à côté je de toi gros. On le laisse, on le laisse Je vais la demander <rire> moi gars a cré les mon drone ou pas Y'a un mec il, il m'a a.. Oh putain on s'en bat les couches. Merci EG. Vas-y y'a pas de micro sur ta merde là, elle veut pas avancer hein On va se faire scam, je sens à 10 secondes près On Et voilà Oh la la la la Tampi, tampi, tampi On y va quand même ouais. joue... On On le nom. Nom. Oh le c'est nice ou Ça marche Il faut l l moi, le drone améliorer les gars Allez, allez Ouais, c'est vrai, c'est air boys Ils sont collés, ils sont collés, faites oh, garde ah Plus que deux, plus que deux, Je que deux, défoncés un Devant moi, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, crac, c'est le dernier, j'ai fait un massacre. Let's go, let's go. Oh euh, c'était Non, c'était pas la mienne, la Molo, C'est bon, c'est bon, c'est bon. Nice. Mais ils, comme dit Stewie, a... encore True the smoke. On a plus les icons Non, non, je sais pas pourquoi. Ça a pété, ils ont mis le frappe, je crois, pendant le bordel. On a les icons dans la map. Oh non. Si, si, si, si. Il y a une dame Oh, mais blague, je l'avais pas. Oh, nice. Les gars, euh. On a le drone ou pas euh... Non, il y a le drone là. Non, améliorer. Non, non, le drone est l'héroïque. Je l'ai, Non, est... J'ai les joueurs NUC en face de moi. Euh... Chaud, je te ça, garde un sac dans mon, dans mon sac comme ça. Donnez-lui deux sondes. Va falloir que vous euh, me passez des RPK ou quoi. Y'a le, le truc en haut. Non, ça prend pas, ça prend pas. Ce... Putain, ce joueur NUC J'arrive! les gars? Attends, mais t'avais pas été au boulot tout à l'heure? Mais je suis un haut Je suis increvable, mec! Je reviens. Euh. Tiens, t'as une self ici. Ah, mais j'ai retourné sur mon loot, t'es combien? L'hélico, en fait, les gars, l'hélico, il va être joué. Oui, Allez, oui. y'a une self et y'a Viens avec moi au shop. Pourquoi y'a un colis juste là? C'est incroyable! Mais c'est quand on tue le masto? Le site, ça, on a toujours un. Oh, les gars, les gars, il faut qu'on tue les mecs sur l'hélico. Y'a une squad, y'a deux squads, même et Ça vient de raison en plus ça fait double reste les gars. Je, euh, je, bien, ça, je, je, je dois reprendre mes armes, mon gilet et tout ça les copains. Euh, je... Je... Viens, viens, viens, viens au shop show avec moi, ouais. t'achètes les armes plus le, les miennes je sais, tu me passes Merpk. Je vais voir si y un drone ici quand point... il y a. Y'a pas. Bon. j'ai oublié un masque. De de si y'a personne à l'écho, je le chope et on se casse en vrai. Pas besoin de faire des coups. Oh non, mais faut sur... Mais sur le deuxième, pas sur le y a premier euh... y a à droite. Y'a un drone qui a spawn. Attends, je... Oh my god, ça se passe. Ah, y y'a un, un autre. Ah, autre Alors... sur... okay. Vas-y, go se barre si tu Je recule, je recule, je recule. Je suis en train de monter. on ouais. ah, a Franchement on est juste il reste joueurs Oh il est baisé Faut qu'on a le réparer Mais c'est bon Il reste 94 C'est quoi ce bordel dans Les gars tenez. demande un survol de reconnaissance Y'a pas besoin y'a pas Le drone J'arrive pas à avancer gros je suis tout seul sur ce site de merde Prends la rame Prends la rame Ouais pour l'instant Et je vais pas réparer les nids. Euh, en, en, en, en fait, j'ai plus. Euh. euh Putain, merde. Match. Ça sert à rien. Ok. du coup, peu, non, mais une blague. Après, s'il reste plein de joueurs, c'est un lobby. Ouais. Pas bon. Ouais. Ouais. Aussi. Euh, juste, les... t'as une boîte de mun. Tu sais que, que j'ai déjà eu un lobby où c'était comme ça, il a pas eu d'évasion imminente. S'il y a pas d'évasion imminente, on ça m'égoûte chiant. Donc ça Ouais, bon, bon, j ai, j ai je n'ai ouais. plus de balles. J'ai plus aucune solution. balle. Zéro balle. J'ai une boîte de mine. Venez sur les. Merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ok. Chaud, t'as un. Vous voulez ça là Oh oui. Juste, j'ai un drone. Il en faut. Il en faut. Il en faut. Prends ça. Et nous, on prend l'hélico. Et c'est chaud qu'il dégote. D'accord. D'accord. Vous allez faire le B, Je fais les autres boules. Ouais, euh, euh, on va où euh, nous les gars on, on va directement hydroélectrique. On de, de prendre le BE et, et aller à la forteresse, comme la game d'avant. Ok, même plan. C'est sûr qu'il va être ici. Il n'y a une ah, une après. On après Putain, EG, excusez-moi, je ne l'ai pas acheté. C'est le meilleur, c'est le meilleur. Il faut qu'on ait de la chance sur la zone, si ça ne finit pas ici, on est baisé. Vous voulez qu'on prenne le BE maintenant pour moi on peut attendre, pour moi on peut attendre. C'est là, il reste vraiment beaucoup de joueurs. Oh, mais vous qu'on passe quoi du coup Bah ben on, on va camper là, on va se mettre euh, sur un top hydro, on va attendre. Un top qui hydro et Là déjà ça, ça tire à gauche. L'hélico faut pas qu'on pète hein. J'ai dropé, j'ai dropé. J'en prends soin. Faut qu'on pète hein. les gars. Non ouais, y'a ah, si, des bots, ta mère gros. Ça a rien, ça a rien, ça a rien, rien, rien ici Je veux pas, je veux pas, je veux pas. Faites pas. pas des kills hein, je... c'est pour ah le B genre. EG, mettez vous dans un bat, mettez l'hélico safe et on attend. On attend que le temps passe. Pas, Tiens EG. Qui c'est qu'il a pas... Ah non c'est bon. Je me fais le laser par une team tryhard Les gars tu sors qu'on a une info, je sur ce qui se passe Ok Ok les gars, gg ça On est bien revenu, c'est cool Y'a un drone encore les gars, les copains Hop, je le prends Parfait Fightez pas les gars, fightez pas les gars, a des gens sur On attend pour le B si vous êtes chaud, on peut fight, comme vous sentez, comme vous sentez Ouais, je, me je me rapproche, on en la trompe, est en C'est on que jamais C'est en en face là. Bah, C'est maintenant que vous allez. Il y a des Il y a Il y a des avances. Il y Il y a des, goût, hein. de oui, Il des munitions Il y a des avances. Il y Il y a une de Attends, on est tous les deux? Ah non. Les deux charges ah, ça, on, est, on est tous les deux, on est tous les deux. Je, je joue pas. Elle est elle avec nous. Non, mais je suis à côté, moi, les gars. En fait, mais ça bon. me rage de tous les côtés. Non, mais, non, non, si non, se passe. non, on range pas les mêmes, la chaude. Attention. On oh, joue pas, est pas les mêmes. Ouais. Faut y aller, faut y aller. Il sort il un peu, sur chaud. Je mets deux charges pénétrantes 30. Si tu vous le sentez pas? Ah terrain, un un terrain. Non, non, t'inquiète. En bas, en bas, je contacte contacter moi. On oh, va fermer la porte au nez C'est bon, c'est bon, c'est bon. Les gars, des mecs de mon côté là. Okay. C'est des, ra des ratels. Ils sont là pour nous baiser. Hein. C'est du joueur intelligent. Tout le lobby là on dirait. Oh, y a des là avec l'hélico ou pas Est-ce est que je peux revenir avec l'hélico bien, bien sûr. Mais l'hélico de notre side. Là franchement on est bien. Là le lobby il meurt en plus si y'a plus certains joueurs. Si on peut descendre à 40 quand on prend B, BE, on est... on est couché. Je peux le mettre là, il quoi. Euh, Essaye de refuel, refuel, tu peux. Ah ouais, t'as raison. Parce que là, il est quasiment mort le bordel. Ah euh, ouais. Ah oh, merde, comment je fais là On attend, on attend un petit peu, on attend un petit peu, ok On attend genre 40, 40 secondes. C'est top, là. 45, de, 50 de, de secondes. J'ai mis une boîte de munitions ici. J'en ai encore deux, là. J'ai encore deux boîtes. Fait okay, le smoke. Faites le plein de smoke que vous pouvez. Ouais c'est bon j'en ai deux. Je suis gras. Ouais, prends en 4 si t'as la place comme ça. Lâche les deux autres et, et prends la boîte. Si t'as t'adaptes. Je pose le bordel. Préparez-vous on prend dans 20 secondes. Hein. C'est chaud, petit pilote hélico et il y en faut le bordel. Le hammer. Le hammer. Il y a 3 plaques ici si quelqu'un veut. Vous avez, si veut. avez bancs, des drones ou pas Sinon, on est... ça va être compliqué. On a besoin d'améliorer tout. En vrai, EG, tu veux pas prendre l'élément Vas-y si tu veux. Mais ça, tu restes un, un peu plus en retrait. Mais j'ai pas pris je le. Tôt tôt, tôt, hein. Bah non, mais justement, je. Et, et les gars, votre, en retrait. votre plan, plan, plan c'est direct à, à la forteresse, non Bah ouais, ouais, ouais, après, ouais, y'a une ouais. voiture qui s'est arrêtée là, à côté de la forteresse. Le prends pas tout de suite, hein. Attends un petit peu, attends un petit peu. Ah, faut que je laisse une place, ça Attends un petit peu, ouais, attends le prends pas. Attends un petit peu. Ouais, t'inquiète, une vidéo. On a le temps, on a le temps, on a le temps. Allez, les copains. Pas au truc, c'est ça Chacun a que une rien, J'en ai trois. Moi j'en ai une, deux. Chaud, t'as combien de rien Une. Pour toi, deux. Enfin, on deux, le prend deux, quand, là deux, deux, On deux, prend en une quinze Ouais, une ouais, quinze, c'est pas mal. Là, il faut encore attendre une quinze ici On ouais. peut peut-être le prendre un peu avant parce que. Ouais, ouais, ouais quand, à, à deux minutes là, dans 35. Vas-y, vas-y, Les gars, c'est quoi ça C'est un. C'est les bots, c'est les bottes, c'est les bottes. Les bottes. on un... là-bas. Ok, ok, ok, ok. Essaye de refuser l'hélico un petit coup, avant de partir. T'inquiète il est plein, il est plein, nice, nice. Quelqu'un m'a allumé les gars de Nord-Ouest. Vas-y, go se barrer maintenant alors, prends le G. On se barre, on se barre, on se barre, Tu se On est de... Go Go dans l'hélico. J'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Wait me, I'm coming Là, là, faut aller à la forteresse maintenant, on va l'a tout à l'heure. A la forteresse, pas... C'est Ingella C'est Ingella Ingella Tu l'histoire ou... à la forteresse, il bah, vous voir. avez pas de drone au bac Vous ouais, avez mais pas mal de Le, le, le, le bâtiment de reste, il pue la merde. Il pue la merde le bâtiment. C'est quoi Sid Mars C'est là on a fait les bottes avec le masque bout et tout. Là on a fait okay. tout le monde là. Ok ok ok c'est good c'est good. Et prends plus vais. de terre, prends plus de terre. sûr Bah Là ouais. l'hélicoptère je peux et le poser frérot. Pose-le mais pas sur le bâtiment. Pose-le bien plus loin. Comme ça pas. Et nous on drop ici, il va le drop Vas-y. Là on est nickel les gars, là on est bien là. Pas, faut, faut un plan pour m'aider si je meurs et que je peux pas prendre le plus haut. Hein. On, on s'est renforcé. Je pense jouer les étages au milieu et défendre les couloirs. Y a une team, une contre team contre de tryhard les gars. Un tombé. Là là là. là là. là. J'arrive avec vous les, les copains. Nice. J'ai la droite. Euh, J'ai. Les gars ah là, vous, la... vous, êtes dans, vous êtes dans le bâtiment ou pas Ouais on est tout le oh, temps tout le temps. Il pique à gauche. touché, break. Oh. J'ai pas l'air max. pas trop, tout le monde oh, pas my trop, hein. devenir, hein. oh my god. Ça va devenir. Oh my god. Je conduis il y a trois mecs devant moi. <rire> bon, qui bon, me garde en vrai euh. De quoi Quelqu'un qui garde les escaliers en fait. Tu peux le poser hein, j'ai un pose-le les moi. Pose-le parce que sinon ils vont de chaud tout le temps. L'autre élément, il y a Agdar. Oui, ouais, ou ouais. Tu veux qu'on prenne ou. Il est pas loin de vous Allez, J'y vais, j'y vais. Vais, okay, okay, okay. Vais, vais. Il y a une frappe, il y a une frappe Reprends ouais. l'élément. Je, je suis peut on hey, hey, hey. est putain. Hey, que l'élément hey. est que ça fait, il a, là là hey, hey. Oui, oui, oui, il ça, ça, D'accord, d'accord. We swear. We swear, we swear, you we swear the fuck we Les gars, les gars, les gars, je prends l'escalier, ok? Les les C'est quoi ça? Oh, c'est un bot, okay. Les gars, on fait quoi? On saute à l'hélico, on repart dé... ici? Allez déposer dès que ça se dévoile. la bombe. on se c'est quoi le cool. timer? <tot Weber> Ça, ça doit être très bientôt. Eh, pumpkill, pumpkill frérot. Est-ce qu'on est mmh. qu va. Est -ce qu prend l'hélicoptère et on se casse là bah, bah, tu vas aller le chercher we, en vrai right dans pas longtemps. Te et te je dois te déposer où il y a un coup, te tu m'as dit Là, ça, que Vas-y, j'y vais Allez Allez pas là On va voir les trois sur toi pour la poser ou Ouais, mais tu peux en poser une Les gars, l'hélicoptère, une balle et il explose. Donc venez. Il est mort l'hélicoptère. On est campé les gars, on est campé, bah bon, mais extérieur, extérieur, es... on est full campé, on peut pas on sortir d'ici On a plus les coups non. non, on a plus les coups, et on oh est full campé les gars, on est full et campé es... sur toute la bordure, Attends, ici d'accord Go faire une rotation nord-est, bah, bah, bah, bah, rotation nord-est, bah, bah, bah, bah, bah, nord ensemble Drone amélioré, drone un un amélioré, m amélioré. Ah non, ça va ah, ils me suivre, il il me suit, il me suit. Je, je vais canner Attends, nezette, je je on a vu. D'aller gagner oh, Putain, le le merde. Bien joué, j'ai Magnifique rotation. Il est ah, bon celui qui se court après. Il y a les deux sur moi, je peux rien faire. Qu'est-ce qu qu'il qu est fort Qu'est-ce qu'il est, -ce qu est, -ce qu il qu il est fort Ça gueule, putain, j'aurais pas mité le chat. Tu je peux m'aider Je pas en voiture ou pas J'ai tout récupéré Chop chaud J'ai un as durable J'ai besoin d'aide Je peux. prêt à 100 peux... moi. Ils vont être sur toi chaud Je te smoke Chaud soit prêt à sortir Je suis à dehors pour T'es prêt Je suis là J'avance je, je me prends des wall smoke Je peux pas Ça va, Non le BE putain mais c'est impossible, les gars! C'est impossible! Trop dur hein. Allez, conduis, conduis, conduis! Je suis dans la voiture, je suis dans la bagnole! Oh merde! Oh, j'ai pas, pas de masse à gaz! J'ai pas de masse à gaz! Attends, t'en as un toi? T'en as un, panne le kill, G, de de pas de kill? Je masse pas, pas dans le gaz! Panne kill, pas kill! Prends mes boules, j'suis prends mété, mes boules! Non mais je suis baisé, j'ai fait de la merde! Et je suis avec la mission! Prends! Pourquoi j'ai la mission? Ça a disparu, ça a disparu oh. non. Mais C'était jouable là encore! Non, non, non, on est en zone, on est en zone. EG, tu peux faire de réa Non, mort là. Eh les gars, j'ai l'impression, genre, euh, je sais pas si vous avez fait gaffe ou pas, mais personne ne se sert dessus, il y, avait, il y avait 20 mecs, genre littéralement 20 mecs en dessous de nous, 10 sur la frontière et personne d'autre. C'est à cause des deux connes là, S'il y avait deux meufs qui que que parler, j'arrivais pas à muter le chat vocal. F9 ou quoi C'est pas ça, moi. C'est pas ça. Bon, je vais regarder ce que c'est. Il fallait mourir sur le capot. Ah, ouais, c'est pas faux ça. Non, mais on était dans la toute Ah, mais que tu me il, euh... il est monté point de kill dans la, dans la ville. Ah, non, j'étais voiture <rire> que Je suis parti quand il y avait la fumée, je ouais. voyais pas ouais. où j'allais, ça m'a baisé. Ah, bah Il bon. me kick là Non, c'est oui, moi qui ai qui quitté. Ah, ok, ok, ok. Non, bah, je bah, de nous du coup. Ouais, ouais, ouais. Il y a les bico. Messieurs Il y a du monde avec chaud du coup. Attends. On perd il y a dans le coin On va tenter de m'enculer moi non Direct ça. Ouais je crois bien Attends ouais. c'est quoi, quoi notre rôle une fois qu'on choppe ça nous C'est après oh, euh... Oh, oh, rien, rien, oh, rien, on m'attend les boules je... Tu nous rejoins ouais C'est juste au lobby qui, le qui va... Il y aura écrit vous tout vous le lobby sur la 1 Là, voilà. voilà. là essaye de nous rejoindre direct le de la bombe. Merde ils sont mis en avance là euh... Ouais ouais euh... Ils vont me baiser les échos gros après 10 jours, il... les gars, en camp se battent tout le bout il... le... Là il y Là, y'a vraiment beaucoup de monde. Ouais. Y'a zéro, <rire> zéro arme à part ça. Bon, moment ils se font en l'air, c'est pas que des streamers. Allez, gars. Non. J'ai pris une dinguerie. Je prends un tierne alors que j'ai un RPG, je le mets à ses pieds. Il a... Ah, il aime bot, il aime bot, il aime bot. Oh non, non, non, non il aime bot, il aime bot, il aime bot. Ah on est obligé de le tuer là Non non non mais là c'est pas la maladie il est mort Je l'ai tué Ninja Oh non, Non dernier Les gars Mais là il va être beaucoup goulag en fait Vous voulez savoir un truc triste Quoi C'est que... crash Non non non c'est bon j'ai pas crash Non c'est que ce mec Ninja Il était déjà dans notre deuxième et troisième game C'est... sais, je me suis fait tuer je vous ai dit ce mec shit C'était lui On a pas pu bloquer quand on spectate Et moi je peux plus bloquer les gens je pense qu'il y a un pool, là. Je suis à terre. Bien joué. Troisième écran. C'est les mêmes, les gars. Troisième crack. Y'a un qui se réad. Putain, il t'a Nice. Regarde, ah, c'est les mêmes, les gars. C'est les mêmes. Oh mon dieu. Je suis mort. Bien joué, lui. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, les gars. Ton, ton pote a peut-être gagné. Le G, viens vers moi. On... Ton port a gagné euh... Votre coéquipier a perdu. c'est un retour à la base qui l'attend Ah, regardez B, il est en plein milieu, en vrai on est bien les gars, vraiment on... enfin, Il faut qu'on rime là, on trouve l'argent Ah ouais, ça va le faire C'est ok, it's ok Putain Ah les gars, c'est pas grave, euh... On va le faire, actif. on va le faire les gars, j'y crois C'est euh... être streamer, ça c'est pour Et c'est contre Mon pote est déjà mort Putain je vais faire un v 2 au goulag Aïe aïe aïe aïe aïe Faut, Faut, faites... Faut faire deux réa malheureusement Pardon. dépêche dépêche. Je... Ouais j'essaie de looter mais il y, y a R hein toi genre euh, trade pas là où il y a rien Pas dans les bâtiments aussi. déjà je... Ouais il y a un shop derrière vous Vas-y viens on y va ensemble Il y a deux même Ça sert à rien hein. file l'argent Tiens en fait, Tiens prend prend prend pomme prend ma tune. Je suis à fils de pute, c'est bugué, c'est buggé. OK. Pour toi Prends la sacoche. Ramasse là. Prenez pour nous. Ouais, des stacks, des stacks. Ah y'a a une, une forteresse juste ici ouais. avec un peu de chance les gars. Le c'est la forteresse là et ouais, après euh, ouais, de toute façon et si c'est pas des bots vous pouvez douter euh... non. pour non, voir des trucs. On vient dire, il a gâché la nuque d'un autre streamer il y a une heure ce mec là, Ninja, quelle ville doit avoir Bon bah voilà Quel Féro, ça, ça c'est okay. okay. ce genre de mec qui est détesté okay. gros. Je pense que c'est quelqu'un, sa, ma sa maman elle l'a commencé à l'avaler et après elle s'est dit oh pourquoi pas est-ce que vous voulez que j'aille s'activer <rire> tout seul et que j'essaie de la faire ou pas oui, oui, oui, oui, je vais y aller, je vais aller quand même, mais bon. Mais Quarry c'est plus simple, peut-être plus de bots EG, tu peux rien, a... tu, tu peux rien. Eug. Tu veux à Quarry, Funky EG, EG, faut que tu, tu réagoues. Moi je pense que Quarry c'est plus des bots, hein. Quarry, vas-y, vas En général, en termes de... faut sécuriser un blindé ou quoi, récupérer le BE. Les gars, moi je il est déjà farm. Ensuite, le okay. B ouais, je... est tout posé ici. et Bumkill, en gros, c'est ce qu'il essaie de dire, là. C'est vous qui devez organiser les véhicules. Genre, nous là, on, on manque encore un peu d'XP en termes de, de véhicules à prendre. Essayez de, ouais, essayer mais... de, de gérer faux, le, faux. les moyens logistiques de, ouais, de, de déplacement, les gars. Enfin, en vrai, Donc, oh, enfin, vraiment, cool. on n'est pas obligé de faire une forteresse. Vu qu'on a le pat incroyable ah oui. sur chaud. toujours écoutez moi. Qu'est-ce que tu prends, gros Je vais chercher un hélico là-bas, quand même. Ah bon, moi je me suis fait baiser, vous. il y a une sur moi. Normalement là-bas. Prends ah, le okay. camion, fais un peu Juste les gars, on n'est pas censé faire une, une forteresse là Bah on peut non, pas... Moi j'ai fait tout fait, il n'y a, a que cette site, ça de ici. C'est avec chance de gagner sans armes, zéro. T'as le colis, c'est vrai, on a le temps pour prendre notre colis. On ouais. peut acheter des armes, Donc on peut faire non, un colis, on peut colis, on de le colis. Hein. On a zéro thune gros. Les gars, le BE, on va faire hélico, amener euh, là où euh, marqué euh, G, et puis en A3, vous campez en haut, c'est facile, non Bien sûr, vraiment, n'importe ouais. quelle arme en haut, on les baise. Facile, je sais pas, mais facile. facile. Plus et plus à, plus à chaque fois, mec, je crois qu'elle est pas prise euh, la truc. Hein. Ah, ça t'y vas-y, fais la, fais la, je vais le dire. Vas-y, cours, je vais y coup, aller. On a eu des les Ils sont morts, gros, les mecs dessus, Oh les je suis, Punt fête, Punt suis Punt cherché en oh, hélico ah, bah est chaud Il a Oh nique ta mère, oh, sérieux Il mort J'ai trois mecs au port là, on s'en fout okay. J'arrive, pas de kill Choose. Eh hey mais d'ailleurs y'a pas d'enculé qu'on écoute dans si ça c'est Si on, on fait là le BE plus vite, on, les gens se s'entretuent plus vite aussi Vu qu'ils vont tous être dehors notre bat Bah surtout qu'en plus vu la zone ils vont faire une rotation de merde là je me Ouais je pense qu'il faut le prendre vite et aller dans ah le bat hein, Cette fois-ci Ah cette oui, tenue oui tenue bon, vraiment vraiment Vas-y Après ouais je sais pas Faut qu'on prenne nos armes Y'a y des gens ici hein, vous avez vu le drone Faites gaffe Ouais Nuke, ah ouais voilà Crac, une balle Down, down tout en haut c'est parce que quelqu'un ouais, qui est en chat que, que, que les gens le vont voir Ils ne savent pas, -le pas les copains Des hein. bottes à la con. on Tenez les copains J'ai posé une botte de plaque en bas Il y a un sac à dos là Super Ça t arrive, ça rush Ça rush, ça rush, ça rush Il y a le mec qui maintenant. Je vois pas. Oh est... non, c'était rien, je derni, ça m'a fait. Ok, ok, je vois pas. Goodbye, pas pas goodbye, si ouais. on va faire... tiens G Tiens. Ouais, eh ouais, le le les gars, les gars. Le vous, êtes tiens. Tiens. vous êtes prêts Et prends tes armes, frérot. Bon, dites-moi quand vous êtes prêts et on fait le BU là. On le fait maintenant. C'est quoi le BU Et C'est le truc qu'on a déjà vu. Allez, go, je suis avec toi, je suis avec toi, J'ai jamais pris à ce stade de la game, c'était un peu trop tôt, Vas-y. On s'en fout les gars. Bon, on, on peut se mettre à côté, attendre un petit peu. Se à côté, attendre un petit peu. C'est vrai qu'il faut pas trop tarder non plus à aller après, à prendre notre si Plus on y va tôt, plus on est sûr qu'il y a personne dedans. Il faudrait que tu chopes un véhicule blindé. C'est oh, Comment il, il a fumé un gars Il a fumé un gars. Euh... Oh, il y a pas de véhicule blindé pour que je fasse Ici, il y a un hélico là-bas. C'est un spawn ça. C'est si oui, si un hélico en fond, est royal. C'est jamais. Viens on y va. Viens on y va non Ok vas-y, j'arrive. Je voulais prendre une voiture. J'ai un drone. Et viens on joue l'hélico à droite le pro, Tu vois mon ping à droite Double hélico ah okay. S'il si en faut de l'hélico, les... ça peut pas à se faire Les gars, j'ai un drone. Est-ce que vous en voulez un euh, Là. faut vraiment garder le plus longtemps possible si on peut... Aussi. il a pété ah, l'hélico, il a pété Vas-y, il va Il On a le temps On a le temps, on a le temps. Ok, le temps de quoi De prendre un hélico tout là-bas. Par contre, on va faire un Sinon, je vous pose un blindé. Si, un blindé, ouais, vas-y. Ouais, C'est mieux ah, prends la hauteur et, et te, te fais pas chier, prends bien la hauteur. Et sinon je prends l'hélico okay. gros. Ah ouais, deux hélico, vas-y, on va te chercher sinon, laisse tomber. Prends on prend les refuel et nous on se barre en hélico. Vas-y. Ouais, je vais vous poser les trois là-bas et je vais rifle. Vas-y. Allez les gars. Le H, c'est une arme au shop, mais bon. Bah au lieu de tirer sur le bot, c'est ce qu'il fallait faire, putain t'as pas euh, pris au pas pris au Mais gros, Non, ah, non, je, non, faut que je vais avec nous, avec nous, on va prendre le b Putain, on est TV, ai, pas fait, fait gaffe, je... Et, et avant de partir, on attend, bah, refuel l'hélico à droite, à droite. Est Il, pas est, pas il cool. est full mon hélico, gros, t'inquiète, c'est quasiment on est cool. non Allez, go. Ouais. Mais je pense de... que, Tu vois c'est cool de refuel Ouais, il l'eau, il refuel, J'ai peur. vas-y, ça passe. Non, j'arrive pas oh. Il veut pas, pas le Non, ça marche pas. pas le, le, le, le, le tien il bloque tout. Il bloque tout l'espace. Les je euh, peux bah rien et... faire. Faut Fio, ah, je pas. faut quand même rifiolo. Bah, vas-y, vas-y. Merci Yann. Euh, il y a des go. Go. gens à côté. On a On a à... ils il sont cassés bientôt là. Il y faut une qui ici. Ils ont ah, pris leur colis. Ok. On a un colis là Il y a des de qui pour les thermiques. C'est quoi le Il y a un colis juste ici. Il y a euh, ça peut être cool, ouais, ça peut être cool J'ai envie d'avoir notre fenech. Ah non, non, non, non non Il y a un Ah, ils sont là bon Bah, go B.E. -E. On a au moins nos hein Allez, go B.E. Bah, les gars des atouts, okay. Gardez des balles, non Parce que Je suis pas sûr, je suis pas sûr que ce soit utile là On, on prend deux et on campe ce truc, on est d'accord pas finir Ouais Allez, go et ensuite, euh, il faut qu'il faut qu y en ait un qui reste dans les airs pour récupérer les autres boules, non C'est ça Vas-y moi est en peau, tu fais quoi, là Tu récupères ah. pas, là Il y a un bug dans oh, le Les gars, sautez Vas-y, j'y vais C'est pour aller chercher le truc, non Je le prends, je euh... le prends non, non, non, attends, attends, attends, attends. Est-ce qu'on prend maintenant Est-ce que vous On peut, on peut, on peut ah, attendre ça, ça, chaud, chaud Chaud Barifu euh... l'hélico, là-bas Son ping les gars, je suis en train de me de faire désosser de la droite, il faudrait... Ok, le prendre ok, et okay, se barrer, okay. tout simplement. Alright, ça sert à rien de refus un hélicoptère, on sent pas les couilles. Vas-y, go, go, go vas Eh, venez. Il est au top, il est au top. Non Ouais il est tout en pas, je l'ai pas tout toi. T'es au Ok. Vas-y, ah, j'y vais, j'y vais. Okay, t'inquiète, t'inquiète, je prends. Tu es là Moi, je vais voir si personne dedans déjà. On peut se barrer, On voit en fait qu'on a dit, chaud. Alors, le bat que t'as dit, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Moi, moi Ouais, j'ai, j'ai, c'est bon Tu vois Allez, super Et toi il y en faut, genre, du coup, garde, garde, garde, reste un peu dans les airs ou vers une station pour aller moi, chercher oui, oui, oui. Et revenir C'est ça Alors, Heureusement qu'on s'est déplacé, regarde, notre -no truc il est mort hein. Il y a, il y a des, euh, des barrettes qui ont pris la ligne sur le... Essaye de mettre l'hélico un peu plus loin est Il est mort hein, l'hélico, il a okay, okay, elle, okay. Elle nique sa mère l'hélico c'est comment tu vois la vie de la déco, y Y'a que toi qui vois, non Ouais, y'a que moi qui vois ah, okay. et honnêtement, il lui restait oh, quoi Venez, venez, venez, Je mets euh, une boîte de mun en haut, ok Vas-y. Allez, on espère avoir un peu le chat avec la zone. Ça descend va de Ça va être le, le dernier truc ici, on va camper tout ça la le faire et de peine <rire> avant de prendre la boîte de mun. J'espère. Tiens, boîte. Y'a un mec en bas ça, ça nous monte, ça nous monte dessus, un échelle. Ça nous met dessus, fais gaffe! Montrons jamais. C'est que, de que de les, de les Pas forcément, tu peux passer par la, la, la fenêtre si tu joues bien. Ah bon? Ouais. C'est comme je... sur Ribers à l'ancienne, genre tu sais, tu fais un pet démon. On prend tous une position. Genre. 104, ils, ils arrivent tous. Crack shield. Il est rentré, putain. Ah, enfin, on les bases, on les bases, on les bases. Ils jouent bien eux, par contre. Ils, ils jouent bien. Hein. C'est un grand mot, bien non? J'ai la porte à gauche, j'ai la porte à gauche. C'est tout, c'était mon centre fight là. Joueur knock, c'est les knock. Eh les fils de pute des ping, Ça des va Oh, ah, c'est bon, passé Escalier. Ils ont mis une, une fumée. Ah, passé, un, passé, escalier. J'attends. Descends pas trop, descends pas trop de moi Rebond, Remonte, remonte, remonte, viens. Remontez, remontez, remontez ah C'est bon, reprenez comme ça Je le jeu. jeu comme ça Les deux en croix ça vous va pas Drone ennemi au-dessus. a un qui monte Il est il est en bleu, bleu tiens le On le baisse sa mère, toi. on le baisse sa mère On joue bon les gars, on joue très bien, c'est cool Il est excellent à hein, votre bâtiment, c'était une bête idée, vieille. les gars Allez Nice, on a, on a tout là non Non, il manque encore un Il en manque un Ok, my god je, je suis opé, dans la que merde, que mon... Mon je vais gars. Je suis je suis dans la sauce Totalement. Parce que Moniko est baisé. Il euh, y a un camion là. Il y a une self et des plates en bas. Ah il y a un... juste à côté les vais... gars, On, se... Déplace, on se déplace pas Je vais les chercher, vais non chercher non. Ou pas. Euh... C'est risqué gros, c'est risqué. Tu... tu peux tester, tu peux tester. Non, non, non. Les gars, hélicoptère au-dessus. Hélicoptère au-dessus. Je pense qu'il va tenter de faire le move fenêtre, faites attention. Ouais, ouais, s'ils font ça, c'est vraiment des très smart. Ah bah c'est là il a pris de la hauteur Les gars il faut qu'on joue ensemble j'ai pas le choix J'ai pris une balle Les gars sniper West Sniper West Ou alors Down Bien joué ça Bien joué ça Bien joué euh Je peux monter ou pas Non c'est bon c'est bon tranquille tranquille le J'ai plus d'éco j'ai plus d'ico Viens viens mon frérot Je veux déposer l'élément Si on met tous les éléments au même endroit on prend trop de dégâts bah c'est l'autre qui il y en a, euh, a Faut que je, peux... je, peux... je le mette ici là, comme les ça les... Comme ça les gens qui montent prennent des dégâts Fait gaffe ils ont une ligne ici Les gens, perte. Les gens comme ça ils prennent des dégâts aux escaliers Ok c'est pas bête Un ennemi atterrit dans la zone Oh t'es resté euh... dans la zone Il monte en l'air là Si y a l'évasion, il y a l'évasion Radez les fenêtres, radez les fenêtres Il rend fou ton élément gros Il reste pas à côté ouais Ouais mais je peux plus on peut prendre l'escalier c'est horrible C'est Ok, l'autre boule on a le temps En vrai, tu on a gères, gères, Tu gères Ege, tu gères Tu Là je suis bien de prendre le snipe en vrai Est-ce que j'essaie de le jouer Mais Parce que là on a la bête de pause Te monte pas trop, je te monte pas trop as... nice, oh, nice, nice Je les encule, je les encule, je les encule Bah continue au de enculé, là Enculé, gros. enculé On a ah. idée, c'est une shield, shield, Dans le gras Ça reprend le camion, ça s'échappe Par ah, contre ça, c'est des merdes Tout toi, je le snipe, tout toi Bien reçu à la porte, à la porte, on peut c'est une blanche. Reviens, reviens, reviens, reviens. Ça arrive, ça arrive, ça prend l'échelle là, ça prend l'échelle. Faites attention aux fenêtres, il a pris notre top le mec. Faites attention aux ninja fenêtres. Et euh, théoriquement, il va se faire trucider par, la... par les teams. Ah bah, s'ils font comme tout à l'heure avec les team up, je sais pas. Ah hein. oh, ouais, ils vont tous team up. Bon, le T qui est pas très loin, ça va. Hein. Faudrait y aller. J'aimerais y aller en fait pendant que c'est moins la sauce. Mais... Attends, grenade! De, de la fenêtre, de la fenêtre, c'est venu. En grid pas, en grid pas, en grid pas. Euh, Est-ce que si on prend le T, il nous voit aussi ou pas? Non, non, non, non, non. Ok, c'est que il le BE. Fais le BE. Go, attends, on est en mode Il a pas de il a pas de shield, tu le Free kill, free kill. allez, on continue les gars. Ah, c'est blitz. Deux fois déjà aujourd'hui. Ouais, hein. c'est pour ça que Il nous rush tout seul. Là, regarde. Nice. Ah, ce se il est vraiment insane. On a un drone ou pas Genre je cherche le. T'as un drone Ouais. Est-ce que je fais une mission pour le T tout seul Oui. C'est grave, tant qu'il n'y a pas trop de démon. Le site spawn quand Tiens, prochaine zone. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Vas-y. Tu vois là Fais le ninja, bah il est à le drone, les gars. On défendra 3. Ils sont 4 sur le silo, les gars. C'est cool, c'est qu'ils se jouent tous. Et, tu peux passer sous-terrain, mais en faux, si tu connais. Le gaz avance. Nouvelle zone de sécurité établie. Mmh, ouais, négatif. Pas, on récupère moi ça. Ah, fais au meilleur, fais au meilleur. Attention. Le site oh, de la bombe est révélé, les, les, les gars. Il est où Bah, je sais pas. Ça va arriver. Ça il va est être Désert, Il le fils de pute. Pourquoi il est bugué Oh non Attends. Je... Non, Vous non, il arrive, c'est l'avion. Vous voyez l'avion Il va okay, déposer la bombe là. Oh, mais Oh, j'espère qu'il a là ah, mais pas M1 en plein milieu. En t en t en. T oui, ça va être en milieu de zone. Ça va être vers le milieu de la zone. Oui Station Ça va. Ouais, c'est bien. Ça, okay. Ouais. ok, bon, c'est la merde un peu. Hein. Oh, oh Les le. Vas-y, nous on te rejoint ou quoi non, non, non, non, laissez Nianfo. Alors en fait, t'aurais dû prendre EPU, Nianfo, putain. Si Nianfo il plante le, le T, au moins c'est une bonne chose de fait. Vas-y, vas-y, vas-y, je Aïe aïe aïe Je suis en train de regarder la carte. Qu'est-ce qu'ils ils, ils, ils jouent pas cet enculé en ils, ils savent que de toute façon on doit s'en de là donc ils nous attendent. Oh, on va les laver, on va les laver. Mais ils vont pas réussir à nous avoir si on fait une rota par, euh, par le nord là. Ça va être très très dur gros. Ils, ils sont partout. Là, on, on a la pire zone, on a pas de, on a pas de véhicule, c'est vraiment galère. C'est vrai que sans véhicule là pour, pour, pour partir avec ça ça va être chaud. Hein. Là limite ce qu'il faudrait c'est qu'il y en faut ils, ils prennent le camion ici et va viennent nous chercher. Ouais mais il y avait une team ici hein. Ah ouais. Il ouais, ouais. euh, y, y, y a plein de gens là. Est-ce que vous voyez le temps restant pour poser la bombe Moi je le vois pas Zéro le Zéro aussi a marqué C'est un bug Qui sait qui a le temps gauche. Ah mais putain mais du coup on sait pas quand il reste C'est pas grave c'est jusqu'à la zone 5 Qu'est-ce qu'on fait Ah là attends, attends attends faut que Nianfo il fasse exploser. Les gars ils sont partis Ils sont partis les mecs des silos Et En vrai les gars est-ce que j'irai dirais pas rejoindre Nianfo Avec De le ouf. feu oh J'ai J'y ou pas comme tu veux moi, vas-y hein Vas-y, vas-y, vas-y, vas essaye, gros. Attends, mais il manquera plus que EG et moi pour qu faire, y a pas faire ouais, quoi Ouais, comment Y'a déjà eu des y'a bon. eu des tout de à l'heure Fuck shield bah, Attends, mais y'a pas déjà eu des raison de tout à l'heure J'en sais rien, gros EG, EG, je vais lutter en bas deux secondes Fais gaffe, moi C'est dur là hein. Je suis mort, non oh, Les mecs sont souterrains, j'ai je vais péter mon Comment ça ils sont Attends, terres. attends, attends, attends, il y a deux teams, je vais peut-être pouvoir me. Non, c'est mort. Les gars, oh j'ai déjà posé là, là, un élément. J'ai mal. J'ai posé mal. un élément déjà. Alors, comment on fait, fait là, info Comment on fait Ah, non, plus... ah non, mais t'avais le PU Bah oui, j'avais le PU. Oh merde, je pensais que t'étais allé jouer au rond, il y avait de y des mecs en souterrain et je suis passé souterrain. Oh putain. Je me fais tirer dessus On doit se déplacer. Tu l'as pris Ouais, viens avec moi, mon frère. GG GG ah, gros je les crack shields hein J'ai cru que c'était toi, qu f... toi qui me suivais gros T'as quelques mecs dans ce match euh... voulu, il prendre... Bien joué Et euh, Ils étaient trop mec hein. On va y arriver, on va y arriver, allez Comment je réagis J'ai mis mon couteau moi J'ai couteaux de lancer, ça m'a... Oh là là ah bah c'est ninja qui t'a tué. Ah bah c'est le Mboter Ouais ah c'est le MBOTRI. Ouais, ah, il est bot à mort. Mais il est bot à mort ce ah. fils de pute. Mais putain mais c'est enculé Oh c'est un truc de fou frère C'est quoi alors ah. bah, Il sait que t'as payé de Prochaine fois je bah, un v on va jouer en, tout en NA. De, tout bon. droit, vite vite, vite. Allo tu m'entends Je suis buté Non oh. oh. oh, oh, oh. Le shop, le shop Le shop, le shop gros, on s'en fout de ta balle de snipe non, c'est même pas ça, je, je savais même pas que vous voulez rien. j'ai pas compris que vous voulez Réa Euh je, qui sais qu'il y a une tonne de... Il y a Netflix. des gens en shop donc les gars garde, a... Moi je venais de respawn des gens Il y a des, des gens en shop de je... qu que ça touche, touche. Possible, Oui moi j'étais... Normalement je t'ai pété tout de toute façon il n'y a plus de shop donc ça change rien Allez go Ils sont les deux à gauche là-bas De toute façon il y a un mec qui aime bot vénère Ah ouais, bah ouais EG, c'est moi qui avais tout l'argent là-bas Ouais ça, mais y'avait plus de shop, y'avait plus de shop Si y'avait un shop juste à gauche, à côté de PU Ah ouais putain Ouais bon Ninja est dedans là J'ai de toute façon suis mort Ryan Ah de toute façon y'a un IAM bot c'est pas grave Bien ah, joué mec Viens que moi C'est Ninja qui a niqué la nuque de Loan tout à l'heure, si jamais Faut bien penser à le bloquer cet enfant de pute Ouais le G, tu plantes la bombe, je t'offre 500 sabres, mon ref. Après, voilà. <rire> <rire> Moi 5, c'est déjà bien, non <rire> Il en reste 25. À gauche, à gauche. J'ai rien entendu non plus. Il en moins de 25. <rire> les Putain, on a a les gars, on a, on on a, a, a réussi, a réussi un à monter à 5 sur 5. Et, 5 de et de après les 4 tentatives impossibles un véhicule pour autant en fait. Oh les gars, moi je vous dis, prochain essai, il faut juste mettre un putain de DPN et jouer à Chicago. Ou au Texas. Vas-y. Celle-là, c'est quoi ça Regardez, Regarde les mecs au trek en plus. Que des euh... douilloux. Oh, des... Que des douilloux. Oh non, non. Ouais les gars, je suis... là je suis sur la vue. Il y, y a vraiment un mec qui s'appelle Ninja qui streama que les mecs comme ça, mais il a pris quoi sa vie de merde pas grave. Ouais, ils vont affronter les. les... Reste dans la game, ils vont sûrement affronter Ouais c'est ce que je regarde parce que là, là je vais avoir euh, les coup, euh, l'équipe asiatique contre le cheater Je là, regarde, je vais regarder ce que ça donne Là normalement c'est le cheater Ah non c'est juste après Non c'est le bat où il y a les trois points là, un peu plus loin Il joue hein, il joue gros bon, hein. ils sont les quatre collés gros Ouais je vois le, les, le pseudo chinois là ah mais c'est... Je place une mine Ah Glow, il m'a tué deux fois on m'a dit. Ok, sympa. C'est ça Le Glow Worm. Glow Worm. Le gars se rapproche, rejoignez la nouvelle zone de sécurité. Enfin, moi je suis sur leur vue gros j'ai envie Je vois 4 Attention, mecs accroupi Frérot on, on dirait Michael Scofield avec euh, IT, IT back et ils, sont, ils sont en train de tous se tenir la poche Ah là c'est bon ça speed ah bah, est bon. Il fallait pas <rire> ah là là, là c'est mon Il, a self, il a self Non Il a pas de self et le truc c'est que ninja on va le voir que à la il ne pas c'est J'espère qu'il est fait au Bah non mais c'est mort et là c'est trop tard Ah ça 3v3 Ah bon lui je vous sur tous les jours le asiatique Je laisse des munitions Allez une mine. Franchement, c'est juste même plus drôle en fait. C'est même pas qu'on fail, c'est juste les mecs trichent. Bah ouais, bah soit ouais. les mecs team up, soit les mecs trichent. c'est quoi l'intérêt Les gars, quoi. Les gars. Un, euh, un jour, on se mettra une, euh, une, une journée on une off. On enregistre tout pour YouTube. Sérieux <rire> Et boum, on, on se refera cette journée, mais en off. Mec, je suis sûr ça passe. Genre en, en 3 heures, c'est un. Moment. Moment. Ah, en 3 heures, on a fini. On va. On upload. Oula oh Oula oh, oh le collègue Oh le collègue C'est Ninja qui a fait non Ah bah oui oui <rire> <rire> <rire> <rire> euh, <rire> euh, Mec, dites-toi que je suis calme. <rire> alors, alors frérot, c'est un enfant de pute Mais euh. Il, mais, pas tu pas vois, problème, lui, hein. il a combien de sel Non mais mec, là il s'est repris de balle hein. Moi je regarde le mec à la selle. <rire> <rire> Wouah <rire> Je, je pense qu'on aurait été sa POV, mec il avait un sniper Je pense qu'on aurait hurlé sur sa POV ça, Putain j'ai pas pu report oh, Il a mis un petit cri de guerre dans le chat yep. mec mort, là <rire> Mec ils étaient deux et, Mais et regarde euh, le skin nucléaire C'est lui hein, C'est lui ninja là Le skin nucléaire Putain ah, c'est normal il fait que gagner Il est trop fort Putain gros j'ai pas le skin nucléaire moi Putain ah, sur ce compte là je l'ai pas non plus Et là c'est mon Dixième essai sur ce compte Sans faire. Sérieux ah, ouais. Ouais. On, on a fait 4 de suite et depuis ça On a fait que des fails Il y, y avait quand même 16 spectateurs les gars 16 spectateurs Et les joueurs récents fonctionnent pas donc on ne veut pas le report mmh. ouais. Alors, Dans tous les cas Même si on avait réussi à survivre, qu'on s'était suivi Qu'on avait fait machin, qu'on avait fait truc On aurait perdu ce game parce qu'il y avait un IM bot dans la partie ce J'ai mal j'ai mal j'ai mal pour résumer, vu qu'il y a beaucoup de monde qui viennent d'arriver, on a fait de notre mieux, vraiment. On, on a fait de notre énorme On a, de aussi, on a fait les 5 copains, a... tout le QI est passé. On... on est monté à 3 sur 5. On s'est fait fumer par des... un cheater qui venait d'une certaine contrée. Et euh... en suivant, ça a été compliqué. Et là, on est à 5 sur 5. Dernier essai, on se refait fumer par un cheater. Je sais cool. pas quoi penser, chat. Je sais pas quoi penser. Mais en tout cas, les gars, merci. C'était Moi, j'ai passé une... Peu importe ce qui s'est passé, genre je j'ai passé une bonne journée. Genre je me suis bien amusé à jouer avec vous. C'était grave cool.